Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Je suis aujourd'hui en compagnie de Tildus pour un nouveau rapport de bataille autour de Warhammer 40000. Je suis venu aujourd'hui à nouveau avec mon adeptus Mechanicus, mais alors fini Mars. aujourd'hui je viens avec Stitches. Yes, et moi je vais prendre en main le tout nouveau codex Necron et pour l'occasion je vous ai sorti d'Octane, c'est parti pour la vidéo. Okay, donc, aujourd'hui, je viens avec 2000 points, donc, d'Adeptus Mechanicus, Full Monde Forge Alors, je rappelle que le, ils ont un quantique, qui est assez sympatoche, qui permet au véhicule de désengager et tirer. Donc, ça sera le quantique numéro 2 que je vais transformer, que je vais changer par celui de Psychic cunning euh, maintenant, il faut savoir que Stiges a un stratagème qui est Très très sympa et que j'adore utiliser Qui me permet de faire un mouvement d'avant-garde Pour un PC Je peux le spammer en début de game Donc je peux balancer carrément toute mon armée euh, En claquant autant de PC que d'unités Pour aller prendre la table très très vite Et ça c'est très très fort Et en plus de ça, euh, nativement, le monde de Forge Permet d'avoir moins un pour être touché Tant que je suis à plus de 12 pouces d'unités et demi Et ça, c'est génial Maintenant en termes de trait de seigneur de guerre, relique, euh, j'ai pris celui de du Psychic Awakening, donc divination du Mago, ce qui me permet de faire du Daka sur du 6 notamment. Et une petite relique très sympa, c'est pas une relique, c'est un deuxième trait de seigneur de guerre pour un point de commandement, qui me permet de faire du full reroll à 6 pouces sur des unités au cac. Donc autant dire que cette relique ne sera pas loin de mes fulgurites. Et comme relique, bah, très classique, l'auto-caducé Dark Land pour pouvoir relancer le jet de réparation de véhicules. Voilà. Ok, alors dans mon bataillon, qu'est-ce que j'ai mis Déjà, on va commencer par trois persos. Le Dominus qui sera mon seigneur de guerre, donc c'est pour évidemment la relance des 1, probablement sur les Balistari ou les Désintégrators. C'est lui qui aura le, le trait seigneur de guerre divination du Magos pour avoir le Daka sur du 6. Il y a aussi sur sa droite un petit Dingincern. C'est lui qui sera dans un Dune Rider avec les Fulgurites, avec le trait seigneur de guerre qui permet de faire du Full Reroll au CAC, et ça c'est très très sympa. Et à gauche du Dominus, le petit Daedelus Rex qui permet d'avoir plus 1 pour toucher sur une unité à 24 pouces euh, que je cible. Et donc toutes les unités autour de lui auront plus 1 pour toucher. Ce qui est très intéressant, notamment avec les désintégrateurs s'ils le suivent, ou même les breachers. Ensuite, en termes de troupes, alors j'en ai beaucoup. J'ai pris deux packs de Breachers. Alors je les joue plus par 5 mais par 4. Ça, ça suffit largement et je n'en joue que deux au lieu de trois comme d'habitude. Euh, et j'ai trois unités de, de Skitarii. Donc deux unités de, de Ranger que je vais mettre en réserve stratégique pour un point de commandement, les deux. Et j'ai aussi une petite unité de vanguard, donc c'est les mêmes, mais qui permettent au CAC de donner moins en endurance, pourquoi pas sur un TAM, qui seront embarqués dans le Dune Rider. Alors maintenant au niveau de mes transports, donc j'ai deux Dune Rider. Alors un, je viens de le dire avec 5 skitaris à l'intérieur et 5 fulgurites pour donner quelques petites euh, tatanes et puis protéger les, les skitaris qui sont opés sur un objet. et dans le deuxième dune rider donc là c'est un gros pack de fulgurites, j'en mets 9 hein, parce que j'aime beaucoup, ça tape fort, ça fait des bm et si j'arrive à péter une unité je peux même avoir une sauvegarde vulnérable de 3 plus pour tout le reste de la partie et il sera accompagné de l'ingenser avec euh, le trait seigneur de guerre pour faire du full reroll au cac j'ai ensuite, en appui lourd, évidemment, bah, 4 quatre balistari, mais cette fois-ci, c'est pas de l'autocanon, c'est du canon laser. Donc, huit tirs de canon laser. J'aime beaucoup, parce que ce qu'il me manquait dans mes anciennes listes, c'était de quoi faire de l'overcule sur les gros plots qui vont se poser sur euh, les objets. Un gros plaque burst, un land raider, il me fallait quelque chose pour les péter d'un coup. Donc, on y va avec du 4 euh, canon laser. J'ai aussi, donc, deux désintégrateurs. J'ai été séduit par la figurine, je les joue en belleros. Donc, c'est 3D, 3 tirs, force 6, moins 1, 2 dégâts, sans ligne de vue. Et vraiment, euh, c'est très très important V9 de pouvoir tirer sans ligne de vue. Et pour finir, je pense m'en passer sur le long terme, mais bon, je suis encore attaché à cette figurine. C'est un Oneger que je joue avec le gros laser à neutron, Toujours dans l'optique de, de, de casser du gros châssis. Et puis de rester fond de table et de garder un objet. Voilà. Et il ne me reste plus que 3 unités à présenter. Donc en attaque rapide, il me reste 5 raiders que j'aime beaucoup aussi avec le mouvement d'avant-garde et le fait qu'ils peuvent cibler des personnages. Donc euh, je les je joue beaucoup beaucoup et je commence à les maîtriser donc euh, je prends du plaisir à les jouer. Et Petite surprise, des unités qui mangent pas de pain, qui ne font pas à personne, mais qui en secondaire vont me faire rapporter, j'espère, beaucoup de points. Ce sont deux unités de Rustalker. Alors ce ne sont pas ceux qui fait naturellement, c'est euh, ceux qui ont un petit stratagème dans le Psychic Awakening qui permet de me redéployer à 9 pouces d'un n'importe quel bord de table pour un PC. Alors ça pour le contrôle map, les secondaires, ou même déployer les brouilleurs, c'est génial. Ce sont des unités qui me rapportent en général beaucoup de points. Voilà pour la présentation de ma liste, je laisse la parole à Tourop. Ok, présentation de l'armée Nécron, première fois que je vais vous jouer en rapport de bataille le nouveau codex V9 Nécron, un codex d'ailleurs ce soit dit en passant que je trouve vraiment vraiment cool avec plein de choses et plein de manières de jouer aujourd'hui j'ai décidé de l'amener d'une façon autour de mécanismes de jeu euh, qui vont surtout reposer sur à la fois le protocole et euh, à la fois sur les temps on verra par la suite hein, au fur et à mesure des rapports de bataille comment on va faire évoluer tout ça et vous proposer d'autres listes là on a deux patrouilles, 2000 points d'armée euh, on va avoir particulier donc je vais jouer une dynastie euh, une dynastie euh, une dynastie maison avec deux traits de dynastie qui sont choisis dans les deux listes différentes qui sont proposées dans le codex à savoir j'ai décidé euh, de jouer la discipline du gosse donc c'est comme ça qu'on va l'appeler au studio creative wargame donc bah, c'est la même chose en fait qu'avec le bolter c'est à dire que quand vous ne bougez pas avec une unité euh, vos tirs rapides sont considérés euh, comme comme des tirs à cadence maximum. Euh, C'est-à-dire que bah, mes tirs rapides 1 sur des unités de Necron qui ne bougent pas vont faire 2 tirs à 24 pas. Euh, voilà, on reviendra sur euh, l'intérêt aussi de ça vis-à-vis -vis de certaines unités que je vous présenterai juste après. Et Le deuxième trait que j'ai décidé de jouer, ça va être celui qui va me permettre de faire un mouvement de 6 pouces avant au début de la bataille, et avant le premier round. Donc en gros, ça va vraiment me permettre de... Euh, faire euh, soit un mouvement d'avant-garde, soit un mouvement de retrait si j'ai pas le premier tour, ou, ou moyennant aussi ce que va faire mon adversaire. Donc euh, voilà pour les deux traits de maison que j'ai choisi, Il y en a d'autres qui sont intéressants. Euh, je pense que cela s'adapte bien avec les synergies de jeu que je vais vous présenter. Je vous rappelle euh, que sur le Tipeee, vous avez déjà deux petits tacticas autour de listes euh, que je vous présente, que avec euh, les mécanismes de jeu que je veux mettre en place, pourquoi je le fais, et après il y en a un deuxième qui vous dit ce que j'ai playtesté, ce qui n'est pas bon, ce que j'ai changé, et avec une nouvelle liste, donc qui est en l'occurrence celle-ci. Donc euh, voilà, si vous voulez découvrir ça avec un peu plus de précision, ça se passe sur le Tipeee de la chaîne, le lien dans la description. Ensuite, euh, eh bien, on va passer à la présentation euh, de, du trait de Seigneur de Guerre. Mon Seigneur de Guerre, ça va être euh, le Tétrarque euh, qui aura comme trait le fait de booster ses auras. Donc en gros, il va donner euh, eh ben, ses auras à plus 3 pouces et notamment son My Will Be Done, donc que ma volonté euh, s'accomplisse, il va le donner à, euh, à 12 pouces au lieu de 9. Euh, en plus il va avoir une relique donc il aura l'orbe éternel donc il va permettre une fois dans la bataille de relever euh, sur du de relever un protocole de réanimation à full effectif euh, à plus 1. Donc en l'occurrence le protocole de réanimation c'est sur du 5, ça sera sur du 4. Euh, donc voilà on reviendra dans la partie quand on l'utilisera pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et en plus je vais utiliser deux points de commandement pour lui passer euh, le mot clé pharaon. Et du coup, ce petit gars-là va pouvoir donner deux fois euh, son euh, que ma volonté s'accomplisse. Donc, il pourra donner à deux unités différentes, le plus un pour toucher. Ce qui est plutôt sexy sur le papier. Euh, voilà, donc c'est un petit peu lui qui stack tous les bonus. Je peux pas faire autrement parce qu'en fait, on est limité dans le choix du seigneur de guerre. Euh, je suis obligé de le mettre en, en seigneur de guerre. C'est lui qui est obligé de seigneur de guerre. Et c'est lui qui a l'orbe, donc c'est lui qui a la relique. Euh, voilà, donc voilà pour ça. J'utilise aussi un point de commandement pour rajouter une relique euh, qui va être euh, le voile des ténèbres. Donc, qui va être pris par le garde royal qui va permettre, une fois dans la bataille, de faire une frappe en profondeur, enfin de, de, de dépolariser une unité avec le personnage en question. Euh, voilà. Ce qui fait qu'en fait, mon armée euh, aura par commence la partie avec 7 points de commandement. Alors, première patrouille de l'armée, on va avoir un technomancien. Donc, euh, lui, il est plutôt cool. C'est un cryptech. Euh, je l'ai équipé... Euh, de la node donc en gros il va pouvoir euh, faire regagner des trois guerriers ou un guerrier alors il va non je te dis des bêtises je l'ai équipé de la node donc en gros il va pouvoir faire récupérer des trois euh, PV à une unité amie à 3 pouces de lui euh, donc une, une unité dynastie donc ça ne marchera pas sur lectan euh, donc ça c'est plutôt cool et ça commode bien avec le fait qu'en plus il a le rite de réanimation donc il va faire ripop euh, une figurine par unité euh, ou alors, si c'est unité de guerrier c'est des trois figurines. Donc ça, ça se fait à la, à la phase de commandement. Euh, voilà, c'est un petit gars qui est, qui est plutôt cool pour ça. Ensuite, on va avoir deux troupes. Il y a un pack de 20 guerriers et un deuxième pack de 20 guerriers. Ils sont équipés de la même façon, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, 15 armes à tir rapide et deux armes euh, à assaut 2. Donc les armes à tir rapide, c'est force 4 PA-1. Et les armes à assaut 2 qui tirent à plus courte portée, elles sont force 5 PA-2. Les deux paquets sont équipés pareils, ils sont vains, je rappelle que les guerriers Necron ont un protocole de réanimation, à 5 relance des 1 ça c'est la petite particularité, et on verra que ça mange pas de pain, ça fait le taf. Ensuite, on a un deuxième QG que j'ai oublié de vous présenter, c'est le euh, Royal Gordon, le garde royal, donc lui, euh, hormis le fait qu'il a une arme de tir qui est plutôt pas déconnante, euh, il a la capacité en fait de permettre un désengagement plus tir sur une unité à, à, donc qui, qui va désigner à la phase de commandement donc ça c'est vraiment pas mal ensuite euh, on va avoir un temps donc là, c'est euh, le gros morceau de l'armée. Alors, c'est des petites figurines, certes. Je pense que c'est la première fois que je vois des petites figurines aussi chères dans le jeu. Euh, les temps qui coûtent 350 euros. 350 euros. temps qui coûtent 350 points pièces. Alors, dans ce dans cette patrouille-là, vous allez avoir le tank Nightbringer. Qui a fait beaucoup de bruit parce que son profil est très très bon. Euh, effectivement, quand il tape au corps à corps, il ignore les sauvegardes invulnérables. En plus, il ignore toutes les capacités qui vont permettre d'ignorer des PV. Les fil no pain, etc. etc. Donc ça, c'est ultra je vous rappelle que ces figurines-là, donc les doctants, ne peuvent perdre que 3 PV par phase, ce qui veut dire qu'ils euh, sont longs à tuer, d'autant qu'ils récupèrent 1 PV par tour euh, et qu'ils vont pouvoir bénéficier une fois dans la partie bah, d'un protocole de commandement. Euh, qui va leur permettre de regagner 2 PV, donc euh, ça, ça, ça se re-heal plutôt bien, euh, face à des armées qui ne font que du tir, c'est hyper dur à tomber, là, euh, Tildus, il a un peu de corps à corps, donc ça va rendre la partie, et notamment la, la gestion des temps super intéressante, euh, au niveau des sorts, lui, il a un sort qui va dire, euh, je balance de la mortale, à 9 pouces, son sort est très très fort. Vous choisissez une unité à 9 pouces et euh, vous jetez 3D sur chaque 4+. L'unité ni prend D3 mortal wound, donc ça peut faire super mal très rapidement. Et je lui prends deuxième sort, le sort qui va permettre en fait de faire euh, une aura de mortal à 9 pouces. Donc toutes les unités qui sont à 9 pouces de lui euh, sur du euh, 3+ plus de mémoire, je revérifierai, mais simulations. Donc c'est sur du 3, sur du 4+, plus. sur du 4+, plus, ils prennent D3 mortal wound. Donc lui, c'est vraiment le gars que vous voulez pas voir dans vos lignes. Et, euh, et voilà pour la première patrouille. La deuxième patrouille euh, sera composée de Illuminor Zera, euh, qui est une figurine incroyable qui nous a été peinte par euh, Creative Charlie. Et euh, alors lui, il tape au corps à corps. Il a euh, un rite de réanimation qu'il peut faire deux fois, donc il peut euh, refaire popper soit des 3 necrons, soit une figurine dans une unité. Évidemment, vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez pas le stacker sur l'unité, donc je ne peux pas faire deux fois le rite de réanimation avec lui sur un pack de nécrons Et en plus, le cumuler avec celui du cryptech, donc ça, ce n'est pas, pas légit. Euh, voilà pour lui. En plus, il a, en fait, c'est un buffer d'unité. Euh, en gros il va, euh, il va dans son tour permettre euh, sur un jet de dé, euh, soit de rajouter plus un en force, soit plus en endurance soit plus un en CT euh, donc moi ce que je vais potentiellement aller chercher c'est le plus en endurance sur mes guerres nécron, ça serait vraiment vraiment sexy euh, et puis voilà euh, c'est un bon plot il est, il est assez endurant, ouais, c'est une, une belle figurine j'avais envie de le tester pour voir si ça combotait bien avec le, le fait de, de jouer sur la résilience de, de mes unités ensuite on a en dernier QG eh bien le seigneur de guerre qui va être le tétrarque euh, aussi connu sous le nom de Overlord, lui il a l'Orbe de Résurrection, il donne deux fois moi will be done, je vous l'ai déjà expliqué au début de la présentation, donc je reviens pas dessus. Deux packs d'Immortels, euh, que je joue tous en... Alors l'arme qui est en tir rapide 1 à 30 pouces force 5 per 2, vous l'aurez compris avec la dynastie maison, ce qui veut dire qu'à 30 pouces, chaque mec va balancer deux tirs de force 5 per moins 2. Euh, et puis bah, les Immortels, euh, 17 points pièce, la figurine, en du 5, save à 3, euh, protocole de réanimation potentiellement buffable avec le euh, rite de réanimation on va voir comment ça fonctionne tout ça en tout cas sur le papier ça me plaisait donc euh, je vais les tester et enfin le dernier petit gars de l'armée c'est le ctan deceiver euh, lui euh, il a un profil de donc il ne perd que 3 pv par phase il balance deux sorts euh, il a un sort qui est qui, qui me semble assez sexy de base c'est pas un sort d'ailleurs hein, c'est un pouvoir ctan ça, ça ne nécessite pas de jet de day. Mais en gros, je cible une unité à 12 pouces et euh, je jette euh, un des 6 que je rajoute à mon commandement. L'unité ciblée fait la même chose et il prend euh, le différentiel en mortal si mon résultat est supérieur. Euh, ça peut faire le café sur des unités à, à faible à faible morale. Donc ça, c'est bien. Et, euh, et puis après, le deuxième sort que je lui prends, ça va être le fait de cibler une unité à 24 pouces. Et sur un 3+, elle prend 3 mortales. Euh, voilà et euh, ça, ça fait, euh, ça fait plaisir. Euh, ensuite, ensuite, eh bien, on a fait le tour. On a fait le tour de cette armée nécron. Euh, J'espère qu'elle va faire le café sur la table et on passe immédiatement à la présentation des objectifs secondaires. Alors j'ai choisi comme secondaire, et eh bien évidemment je vais me concentrer sur le contrôle Map hein. j'ai pris les brouilleurs hein, parce que j'ai des unités qui sont capables de faire les brouilleurs notamment les Stalkers ou les Skitaris qui sont en réserve stratégique donc l'idée c'est de les placer et puis de me faire les 10 points assez facilement j'espère euh, Sur tous les fronts parce que je veux être placé sur les 4 quarts de table c'est le but du jeu aussi avec les Stalkers, les Skitaris, je vais me projeter avec Stigis donc euh, du contrôle Map et euh, je vais pas faire attrition, même si je l'aime bien parce qu'en face, il y a beaucoup de tanking. Et je vais prendre l'objectif de la mission qui s'appelle terrain vital et qui me permet, si je contrôle l'objectif dans la zone de adverse, d'avoir 3 points. Bon, j'y crois pas trop celui-là. Par contre, si je contrôle les pions objectifs qui sont dans la zone centrale, c'est 2 points par pion et j'ai prévu d'aller les prendre. Donc, voilà mes trois objectifs secondaires. Pour mes secondaires, j'ai décidé de prendre en premier l'attrition. J'ai peu d'unités sur table. Mon adversaire euh, semble avoir une liste qui repose pas mal sur le MSU, donc Multiple Small Units. Euh, donc il, ça va être intéressant de pouvoir sniper ces petites unités pour engranger des points, sachant qu'à la fin de mon tour, je mets trois points de victoire si j'ai tué plus d'unités que mon adversaire. Ça, c'est un premier point. Deuxième secondaire, j'ai décidé de prendre un objectif secondaire du codex Necron, à savoir celui qui va repousser l'écart de table. C'est-à-dire que je marquerai deux points à la fin de mon tour, sauf au tour 1, si euh, par quart de table qui n'est pas, euh, pas occupé entièrement par unité de mon adversaire, donc on pouvait se douter que c'est un objectif qu'il allait prendre, euh, que mon adversaire allait prendre parce que bah, au vu de sa construction de lisse de sa mobilité, mon but va être en fait de comboter ces deux objectifs, à savoir l'attrition et le refus de quart de table en fait pour le repousser et, euh, et pas en fait avoir à aller chercher des objectifs qui vont m'obliger à avancer, avancer, avancer. Donc voilà pour le deuxième. Et le troisième, euh, j'ai un peu hésité, mais il a quand même beaucoup, beaucoup de châssis dans sa liste. Et potentiellement, si euh, ça se passe bien sur la première moitié de partie, le, la destruction des châssis, c'est quelque chose que je vais pouvoir aller chercher plus sur un tour 4 et 5. Ça va pas être quelque chose que je vais euh, axer au début de la partie. Donc voilà, refus de carte de table, détruire plus d'unités que mon adversaire et détruire des châssis. Ce sont mes trois secondaires. Je vous propose qu'on présente le scénario. Le scénario joué aujourd'hui est le scénario numéro 22 du chapter Approve Grand Tournament 2020. Euh, on va avoir quatre objectifs sur table. Euh, objectif primaire classique, prendre et tenir. Au début de notre phase de commandement respective, à partir du deuxième tour, on mettra 5 points si on contrôle un objectif, 5 points si on contrôle deux objectifs et 5 points si on contrôle plus d'objectifs que notre adversaire. Les objectifs primaires sont toujours capés à 45 points. Ensuite, les secondaires, on va en choisir 3 par joueur. Ils sont capés à 15 points par secondaire. Maximum de 45 points sur le total, ce qui nous fait un score de 90 points qui va nous permettre de déterminer quel est le gagnant. Le scénario-là propose L'objectif secondaire terrain vital qui va consister à contrôler les objectifs du centre de table pour deux points par objectif et l'objectif de la zone de déploiement adverse pour trois points sur cet objectif là. Je vous rappelle qu'on est déployé en anciennement appelé le marteau et enclume. Et euh, et puis voilà, on a fait le tour. La magnifique table sur laquelle nous allons jouer aujourd'hui nous est euh, fournie par MyScenari, numéro 1 en Europe sur l'impression des décors 3D. Je vous laisse admirer la qualité de la table de jeu qu'on vous présente, qui sera bientôt disponible sur son site. Et euh, évidemment, les accessoires de jeu Creative Wargame que vous retrouvez aussi sur... Son, sa plateforme de vente en ligne. Merci à lui, vous avez le lien dans la description. Premier G2D de la partie, j'ai le dé noir tandis que Tildus a le dé blanc. Euh, celui qui gagne ce jet va déterminer son côté et prendre la première pause. C'est Tildus qui gagne ce jet. Euh, la table est parfaitement symétrique donc le choix du côté, on s'en fiche, si ce n'est que par confort, je vais me mettre du côté où j'ai posé mon armée. Voilà, ça, ça veut dire que la table est très très bien faite et très très bien équilibrée. Quand on est sur ces choix là, c'est que c'est comme ça. Et donc c'est Tildus qui va faire sa première pause. Ensuite, eh bien, on va se déployer de façon alternée. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de nos déploiements respectifs. Alors c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu comment je me suis déployé. Euh, pas facile parce que je me suis bien rendu compte qu'au fur et à mesure du déploiement de Tourop, il était en train de se mettre toute une phalange du même côté pour venir clairement coffrer cet objectif et m'en enlever un des deux. Alors du coup, ben je... qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis une partie de ma gunline derrière pour essayer de se mater un petit peu de loin, parce qu'il a une courte portée, donc j'aurai un gros avantage en termes de tir. Maintenant, pour aller choper les objectifs sans trop, ça va être compliqué. J'ai mis deux unités de Breacher derrière chaque bâtiment. L'idée, c'est de sortir au bon moment pour aller chercher l'objectif. Peut-être même un petit mouvement d'avant-garde au T1 si j'ai le T1, mais je ne suis même pas encore sûr. J'ai mis de chaque côté un Dunrider. Ici celui avec les 5 figurites et les 5 vanguardes Pour toujours avoir des troupes OP pour venir contester ici Mais en sachant que tout ce qui va avancer va mourir si je sors trop tôt donc il va falloir euh, faire attention au timing, savoir quand est-ce que je vais chercher cet objectif, est-ce que je le lâche un petit peu en début de partie, je pense que le début de partie, je vais être frileux ici. Et de l'autre côté par contre, je vais essayer d'être un peu plus agressif parce qu'il y a moins de substance de son côté de table. Il y a un vilainctane mais je vais essayer de le gérer. Donc là je pense que je me suis mis en mode un peu plus agressif avec les Raiders et les Dune Raiders avec les Fulgurites pour essayer de très vite aller au moins choper celui-là pour ne pas lui laisser en prendre deux dès le début de la partie. Maintenant j'ai mis mes Stalker derrière. Pour le petit stratagème qui fait plaisir de redéploiement à 9 pouces d'un bord de table, que je vais faire évidemment au bon moment pour aller faire du scoring secondaire. Et euh, j'ai donc deux unités de Skitary qui sont également en réserve stratégique et qu'il va falloir faire venir au bon moment tout ça dans l'objectif évidemment de scorer en contrôle map. Voilà okay. Ou alors redéploiement déploiement. Euh, moi de mon côté, vous allez retrouver euh, alors. Euh, J'ai clairement déséquilibré volontairement la table. Euh, mon but n'est pas forcément d'aller contrôler systématiquement trois objectifs, mais plutôt de l'empêcher de trop scorer. Donc là en fait ici on va avoir un pack d'immortels, on va avoir un tant euh, le Nightbringer pardon donc c'est celui qui fait le plus mal c'est lui et euh, et on a un Cryptech, donc histoire de pouvoir relever un petit peu des, des petits gars ça fait plaisir ça mange pas de pain euh, ensuite on va avoir un pack ici de vin, on va avoir un deuxième pack de vin que vous avez juste là au milieu un pack d'immortels qui est là pour saturer. Bah, saturé, saturé, saturé, saturé. Et après ce que j'ai fait, c'est que je suis venu cacher mes personnages euh, un petit peu derrière le mur, ici, parce que j'ai pas envie de me les faire sniper non plus par ces petits cavaliers un peu opportunistes. Euh, on a Illuminor Vera qui est pas loin, qui va permettre bah, d'activer son, son rythme de réanimation sur deux unités, euh, voilà. Et on a le Ctandisover qui est juste ici. Ce que je vous propose, c'est de jeter le dé savoir qui commence, et ça va forcément orienter euh, parce qu'on en a pas mal des mouvements de pré game j'ai le dé noir, encore une fois, et Tildus à le dé blanc pour savoir qui a le premier tour. Et ben c'est Tildus qui va pouvoir choisir euh, qui commence la partie. Bon il m'a fallu euh, un quart de seconde pour réfléchir parce qu'au final il y a quelque chose que je veux faire d'entrée de jeu, donc je choisis de commencer. Et donc tu vas par conséquent faire tes mouvements d'avant-garde si tu veux en faire. Donc tu utilises des points de commandement pour le faire. Et euh, on se retrouve une fois que c'est fait. Alors au niveau de mouvements d'avant-garde, j'en ai fait deux. Euh, celui de, de mes raiders euh, qui est gratuit pour me mettre euh, au milieu de la table, savoir euh, vers où je vais me projeter plus tard et surtout euh, les mettre à l'abri. Et puis aussi l'empêcher de, de traverser la ruine avec son mouvement d'avant-garde plus mouvement pour éviter de me retrouver avec toute une rangée de, de nécrons là qui vont être prêts à m'assemater. Donc c'est plus pour le bloquer qui reste de l'autre côté du mur. Et j'ai avancé aussi ces breachers pour euh, dès mon premier tour aller tenir l'objectif et puis euh, le forcer à avoir euh, quelque chose sur quoi tirer. Ça t'a fait utiliser du coup un seul point de com alors j'ai utilisé qu'un seul point de compte pour faire le stratagème Stygid, tout le reste est fait, resté sur Ce place. qui fait que tu commences à partir avec combien de PC Eh ben j'en ai claqué deux en pregame et là j'en ai claqué un pour me redéployer, donc j'étais à 12, je passe à 9. De mon côté, j'utilise la capacité de mon Sover pour rebouger trois euh, unités. Je peux le faire, les bouger soit dans ma zone de déploiement, donc les redéployer, euh, soit euh, les mettre en réserve stratégique donc ça c'est en fait ça permet de, de mettre ces unités là en réserve stratégique gratuitement sans utiliser de points sans utiliser de points de com là en l'occurrence j'ai bougé trois unités alors j'ai bougé mon temps, euh, il est parti euh, il est parti plus vers là bas euh, donc voilà pour ça ensuite j'ai bougé euh, mon pack de 20 guerriers qui était plus axé pour saturé là et du coup euh, et ben je me suis replacé ici, en fait l'idée va être de saturer cet objectif ici euh, puisque vous l'aurez bien compris mon adversaire va vouloir s'en emparer assez rapidement et du coup j'ai redéployé mon orbe aussi euh, je suis venu la mettre ici parce que ça va me permettre en fait de bloquer ce coin de table et d'éviter de me prendre euh, la fêpe de ces petits loustics, euh, de ces petits, euh, des petits rustalkers ici, ça évitera de me la prendre dans le dos. Et surtout en fait je pense, ça c'est de l'anticipation, la, je pense que du coup il va tambouriner sur cette unité là avec ses tirs sans ligne de vue euh, et l'idée va être de relever un maximum de monde dans cette unité là. Voilà pour ça. Et euh, du coup je vais pouvoir dans la foulée faire euh, ben, mon utiliser mon ma dynastie euh, fait maison et du coup faire un mouvement de 6 pouces pour toute mon armée. Sauf les qu temps qui n'ont pas euh, le bénéfice hein, des euh, le bénéfice des bonus de dynastie donc mouvement d'avant-garde donc là vu que j'ai pas le premier tour euh, je vais pas en fait euh, bah, faire passer mes immortels de l'autre côté du mur parce que là concrètement ils vont prendre la foudre pour rien euh, eux se sont mis là donc euh, bah, ils, ils vont encaisser un premier tour euh, l'idée c'est aussi bah, j'ai fait avancer cette phalange là euh, on a fait le tour on est déployé on a fait tous nos mouvements d'avant-garde je vous propose qu'on commence immédiatement la partie C'est parti, début de mon premier tour, je récupère tout de suite un point de com, donc je passe à 10 points de commandement. J'ai choisi comme quantique celui qui va me permettre de relancer les 1 pour tirer. Et moi, de mon côté, le protocole de commandement qui est actif va me permettre, en fait, avec la directive, de mettre tout le monde à couvert. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement je me suis projeté en fin de compte donc là évidemment j'aimerais bien essayer de tenir cet objectif le plus longtemps possible donc évidemment il va envoyer la foudre sur les breachers, mais l'idée ça va être de venir um, aller attendrir un petit peu ça avec les Raiders, avec les breachers, avec le Rider qui vont envoyer quelques pâtés ici et peut-être bien les désintégrateurs sans ligne de vue euh, pour euh, ensuite euh, peut-être aller les, les caquer, les cliquer et puis euh, les empêcher de tirer un tour on va voir sauf s'il y a une petite surprise qui lui permet de, de, de désengager et tirer je sais pas trop mais en tout cas le personnage qui peut le faire il est ici donc a priori il pourra pas j'ai fait venir avec mon stratagème mes Stalker ici qui vont déposer les brouilleurs et mourir hein, parce qu'ils vont rien faire d'autre mais c'est le but du jeu. Ils prennent un quart de table accessoirement. Ils prennent un quart de table et en plus de ça, les raiders, le but du jeu, c'est si j'arrive à, à charger ici, euh, c'est tout bonheur parce que je serai sur les quatre euh, quarts de table. Début de la phase de tir et on commence par ouvrir le bal avec les balistari. Oh, ok, donc les balistaries full le canon laser vont absolument tout mettre dans l'unité d'immortel, ils sont 10. Donc je vais tirer avec tout canon laser et surtout je vais claquer deux points de com, un premier pour avoir le plus 1 pour toucher. Et un deuxième du Psychic Awakening pour avoir le plus 1 pour blesser. C'est parti et on n'oublie pas que le Dominus permet de faire des rerolls sur des 6. Euh, pas des rerolls, des, des touches euh, supplémentaires. Des touches supplémentaires sur des 6. Donc 2 plus relance des 1. Donc le 6 ça me rajoute une touche, je relance le 1. Et ben c'est raté. Ça Donc je ça. le récupère grâce oui. au 6. Maintenant on est sur du 2 plus. Alors on est sur du 2 plus parce que normalement euh, c'était du 3. On est d'accord mais t'as passé un point de commandement pour blesser à plus 1. Faut savoir que c'est un canon laser force 9 en du 5 des immo qui font qu'il blesse sur du 3. Hop, donc ça fait donc 6 sauvegardes à moins 3. P à 3, j'ai une sauvegarde à 2. Puisque, euh, puisque ils ont une sauvegarde de base à 3 et ils ont le protocole, euh, le protocole euh, voilà. Mmh. Donc euh, ça fait une sauvegarde à 5 plus pour les immortels. J'en sauvegarde 1, j'en ai donc 5 qui meurent. Euh, l'unité a fini de tirer, ce qui va euh, immédiatement m'activer un protocole, donc j'ai 5 morts sur l'unité et maintenant sur du, euh, sur du 5+, et ben, les mecs vont se relever. Ouf donc il y en a 3 qui se relèvent, ce qui fait qu'au final j'ai deux morts. Alors on va faire, on va tirer les Breachers avec leur force de 6 sur ici, euh, on va continuer les Immortels. Alors j'ai oublié de le faire tout à l'heure, tant pis pour moi, je le fais maintenant, mais euh, ce petit personnage qui a 24 pouces de E euh, va les cibler pour avoir plus 1 pour les toucher à toutes les unités qui sont à 6 pouces de lui. On y va pour les Breachers. Sur du 4 normalement qui passe à 3 puisqu'il a utilisé l'aura de son perso, okay, c'est euh, le perso qui file les, les 6 ou pas c'est lui Oui, oui, oui. Okay. Euh, non, non, non. C'est lui qui donne les 6, okay. donc il n'y a pas de Dakar. Par contre, je relance les 1 parce que c'est mon quantique en cours. Oui. Et donc, j'ai tout ça qui passe. Yes. Force enfin, du 6 en du 5, on est donc sur du 3+. Oui, monsieur. Et bien, ça fait donc 3 sauvegardes à moins 2. Sauvegarde à moins 2, j'ai une save à 2 qui passe du coup à 4. J'en rate 3, ce qui me fait 3 morts. Attention pour le euh, protocole de réanimation sur du 5. Et euh, je perds 2 gars et j'en ai un qui se relève. Donc le désintégrateur ici va tout mettre sur l'unité des mortels qui est là. Alors on commence par l'âme Beleros, donc 3 des 3 tirs. Donc ça fait du 2, 3, 4, Six. 5, 6. Yes. 6 tirs. On est sur du 3+, plus qui passe donc à 2+, grâce au personnage. Et oui. puis, euh, je vais apporté. Donc je relance les 1 et j'ai du daka parce que le personnage il est à côté. Donc là je relance, je réussis et je me rajoute une touche. Yes. Grâce au daka. On est sur de la force de 6, sur dans du 5, on est sur du 3+. plus. Et on a donc 4 sauvegardes à moins 2. Euh, C'est moins, moins 1 C'est moins 1 des dégâts. Ok, donc j'ai euh, bah, une sauvegarde à 3 du coup, puisque j'ai une save à 2 de base. Et ils ont tanké les... Le D6, arme lourde, donc ça fait du 2, pas terrible. Alors on est sur du euh, 2+, encore, ça passe pas de yes. C'est la force de 7, on est donc sur du 3+. 2 euh, sauvegardes, cette fois-ci, à moins 2. Moins 2, sauvegarde à 4... C'est tanké par nos amis les Immortels et du coup les Immo ont tanké complètement le euh, premier châssis. Alors maintenant je fais tirer le deuxième désintégrateur, les armes Beleros encore sur les Immortels, j'aimerais bien les finir, on ne sait jamais. Et toutes les armes qui restent vont tirer sur euh, les l'escouade de guerriers. Les petites armes du châssis ont fini de rafaler là-dedans et ils m'enlèvent quatre guerriers, voilà. ça m'a permis aussi de m'éloigner à distance de charge. Alors on va faire tirer tout ce petit monde ici sur les guerriers. C'est pas grave si j'arrive pas à charger avec les raiders, de toute façon euh, ils auront rempli leur rôle de faire les 4 cartes de table. On y va, donc je commence par les 8 breachers, parce que je vois rien d'autre de toute façon. On est sur du euh, 4, 4 plus. Euh, tac, tac. On est sur de la force de 6, on est sur du 4, on est sur du 3, plus. ça fait donc euh, 4 sauvegardes à moins 2. Moins 2, j'ai une save à 3, puisque je suis toujours à couvert, qui passe à 5. Ça me fait 3 morts. Et du coup, protocole de réanimation. Il euh, y en a un qui est sauvé, reroll des as puisque je suis un guerrier nécron, donc ça me fait 3 euh, morts, dont un qui se relève. Donc je vais enlever 3 figurines et je vais en replacer une. On continue, les raiders ici vont continuer de tirer sur les guerriers. 2, 4, 6, 8, 10, 12, on y va, j'utilise que les carabines. Hein. On est sur du 3, relance des 1. Euh, je fais pas de 1 et plein de 2, c'est moche. On est sur de la force de 4, sur du du 4, on est sur du 4 Donc ça fait que 3 et ça fait 2 sauvegardes à PA-1 PA-1, j'ai de la save à 4 puisque je suis toujours à couvert Et ça me fait 2 morts que je vais tenter de réanimer Il y a un 5 qui passe, j'ai donc un mort sur cette unité là et ben Et Pour faire le bilan de ma phase de tir, je l'ai un peu grignoté partout j'ai rien vraiment détruit, donc euh, j'ai bien amoindri les 10 immortels, il n'en reste plus que 3. J'ai un tout petit peu de tiré pour la symbolique ici, mais j'ai rien fait. Et là, j'en ai enlevé, je pense, une petite moitié. Donc maintenant, euh, l'idée, ça va être de venir charger ici, pas forcément les terminer, mais clairement essayer de, de venir l'embêter sur cet objectif et puis ah, prendre bah... le quart de table. Et bien, c'est parti, je vais charger avec les Raiders sur les gars Necron pour continuer de les attendrir et puis éviter qu'ils puissent me tirer dessus au prochain tour. Donc on y va pour le jet de charge. Pas, une charge de tire, à 8... de, pas de tir de contre-charge de mon côté. Ok, c'est une charge à 8. C'est raté, je vais claquer un point de com parce que je veux vraiment y aller mmh. Donc je relance raté. Et là ça passe Ah non pas ben ça Alors on y va pour faire taper les Raiders Donc euh, j'en ai 5 qui peuvent taper un qui était un peu trop limite pour y aller Alors ils ont une attaque chacun euh, sauf le Ranger euh, Alpha là qui a deux attaques Et puis je ferai taper les petits chevaux après 3 hein. plus pour toucher Bon, bah c'est pas terrible, ensuite on est sur de la force de 4, rendu 4, on est sur du 4+, et eh ben ça fait une sauvegarde à moins 1. Une save à moins 1, du coup j'ai une sauvegarde de 4 qui passe à 5, et ça me tue un gars, donc on a un mort pour l'instant. Ok. On va voir si avec le reste des attaques il tue tout le monde. Alors je fais taper les chevaux maintenant, ils ont deux que ça attaque chacun, les chevaux ont plus d'attaque que les mecs au dessus. En même, même temps, euh, c'est voilà. quand même du cheval un peu burné euh, C'est du cheval burné, on y va. Et eh ben c'est du 3+, aussi un petit peu mieux. Euh, on est sur une force de 4, sur le long du 4, on est sur du 4+. Il euh, n'y a pas de paix, à rien du tout, c'est une sauvegarde normale. Sauvegarde normale, save à 4 de méga guerriers nécron. Et eh ben j'en sauve deux. J'ai donc deux morts supplémentaires. Du coup, je fais mes trois protocoles sur du 5+, plus relance des as. Ok, allez, Joli. petit foule Yes, papa. Donc, mes trois figurines Joli. qui étaient mortes ici vont pouvoir ripop. Ok, donc, euh, riposte des nécrons. Du coup, ils sont 12. Et euh, ils vont taper. J'ai 12 taquets. Je touche sur du 3+, plus et euh, ça, ça saute. Et je blesse sur du... Et je blesse sur du 3 euh, Sur du 3 plus. J'ai une endurance de 3. Et bah écoute, ça te fait ça de sauvegarde. Ok, sans so PA. Sauvegarde à 4 plus. On y va. Bah ça fait beaucoup trop. J'en perds un entier. Et là, ça, c'est ça qui est Et un qui reste de PV. Ok. Okay. Un, che un cheval qui meurt. Eh bien, je vais enlever ce cheval-là. OK. Euh, moment critique, test de commandement pour, euh, pour les nécrons. Alors, sur le pack d'immortels que vous avez ici, ils ont commencé à 10, ils ne sont plus que 3. J'ai donc perdu 7 mecs, j'ai un moral à 10. Donc, euh, sur un 4, 5 et 6, je perds un mec et je fais un test d'attrition. Ça tient Zut, j'y croyais. Hein. Pas de thèse de morale, ouais. pas de thèse d'attrition ici. Dis. Ensuite, de ce côté-là, bah, c'est pareil, ai, cette fois-ci, j'en ai perdu 8 et non 7. Du coup, pour eux, sur un 3, 4, 5 et 6. J'ai un test d'attrition. Donc il me faut un 1-2. Allez, allez, allez, allez, allez, un 1-2. Un allez, allez. allez, allez C'est bon. raté. Donc j'ai un test d'attrition. Ce qui va se passer... Alors par contre je ne suis pas à mi-effectif. Donc je vais jeter 12 dés puisque j'ai 12 figurines. Okay. Et sur chaque as ça va être un mort supplémentaire. Il faut savoir en que... Plus je... de celui que tu perds avec le Voilà, j'ai perdu un mec. Et il faut savoir évidemment que je n'ai pas de protocole sur ces g là Donc je vais prendre... 11 dés du coup. Sur des as, je perds... Eh ben, je perds un mec supplémentaire donc au total je perds deux gars au test de morale et on va finir globalement euh, j'ai réussi donc à caquer les guerriers, j'en ai enlevé deux ou trois. Pour... Je pas fait grand-chose, hein. mais bon, ce qui est bien, c'est que je les embête et du coup, ils ne pourront pas me tirer dessus le prochain tour. Ça, c'est plutôt bien. Alors, en termes de scoring, c'est pas mal parce que du coup, je prends les quatre cartes de table grâce au Stalker et grâce au Raider. Donc, je me fais déjà trois points. En plus de ça, euh, j'ai activé donc eux pour commencer à faire les brouilleurs et je me suis posé de manière à tenir deux objets. Je ne peux pas tenir celui-là car il y a des guerriers OP dessus. Mais bon, j'ai quand même pour l'instant plus d'objets que lui. Euh, à voir euh, qu'est-ce qu'il va faire pendant son premier tour. Hein. Début de mon tour 1. Alors, euh, phase de commandement assez chargée côté Necron, Il y a beaucoup de règles des personnages qui interagissent sur cette phase-là. Euh, je vais récupérer déjà un point de commandement. Ça ça fait plaisir, je suis à 7, je passe à 8. Euh, ensuite, je vais avoir des aptitudes à réaliser. Donc, globalement, j'ai ici Illuminor Zera, euh, qui, en fait, a le rythme de réanimation et va me permettre, tout simplement, euh, eh bien, de faire régénérer un guerrier, euh, un immortel. Euh, donc, voilà, c'est la, la capacité... Rite de réanimation, à savoir que si je le fais sur des guerriers nécrons, c'est des trois. Là, je ne vais pas faire sur les guerriers nécron vu qu'ils sont full, il n'a pas touché cette unité-là. Donc là, je récupère un, un immortel. Ça, déjà, ça fait plaisir. Ensuite, on va passer de l'autre côté de sur mon flanc droit. Concrètement. Je vais avoir euh, ici. Mon bon vieux euh, mon bon vieux Tétrarque qui va donner My Will Be Done. Donc en gros, il le donne à 9 pouces, à 12 pouces My Will Be Done. Donc cette unité-là aura plus un pour hits et mon pack de Necron aura plus un pour hits. Donc ça, ça fait plaisir. Et ensuite, je vais utiliser mon Cryptech qui est juste ici. Et lui, va me faire regagner des trois figurines dans cette unité-là. On veut un petit 5 ou un petit 6. Ça sera un petit As des familles. Je récupère donc un guerrier Necron. Je peux aussi, si je le souhaite, utiliser mon orbe. Donc, potentiellement, j'ai 9 morts dans cette unité-là. Si j'utilise l'orbe, sur 4+, relance des As, je relève des mecs. Euh, je préfère attendre encore un peu avant de me, dé me, me déclencher mon orbe. Donc là, pour l'instant, j'ai fini ma phase de commandement et on passe immédiatement à ma phase de mouvement. Pour ma phase de mouvement, globalement, euh, ce qui va se passer, c'est que je vais faire euh, reculer cette unité-là qui va passer derrière le mur. Euh, mon plan, il m'a pas détruit d'unité, donc si je tue une unité, je prends l'attrition et je vais essayer de dégager euh, ce pack-là et ce pack-là. Ça, c'est mon plan pour ce tour-ci, pas trop de prise de tête et puis euh, voilà, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Ok, fin de ma phase de mouvement, euh, il y a des aptitudes en même temps qui vont être faites en même temps que je vous présente les unités. Donc globalement, j'ai avancé ici ma phalange Nécron euh, sous couvert de euh, l'Illuminor Zvera euh, qui euh, est resté aussi à 6 pouces de nos amis qui sont juste derrière pour potentiellement donner euh, le petit protocole de réanimation qui va bien. Je vais en premier lieu buffer avec ses compétences, je vais buffer mon pack de guerriers Nécron, c'est parti eh ben c'est un as, pas forcément ce que je voulais, mais du coup c'est plus un en force, donc il t'apprend en force 5 au corps à corps. Ok, je prends. Le ctan a avancé un petit peu aussi pour garder le, la pression avec l'avancée des gars et nécron. Ici, derrière ce mur, je me suis déplacé parce que j'ai envie de fumer ces 5 artichauts farceurs. Donc ceux-là, ils doivent mourir. Mon ctan qui est là à 9 pouces minimum de cette unité-là parce qu'il va faire de la mort à l'ambule. Et, euh, et puis l'idée c'est de venir laver ça. J'ai volontairement pas désengagé. Parce que je me suis dit, s'il reste, après l'arrivée des mortels euh, et le close du temps, si toutefois il restait un ou deux PV, euh, bah, ça sautera avec les guerriers Nécrons. Et puis après, bah, j'ai avancé juste mes immortels que vous avez juste là. Et qui vont, qui vont avoir pour mission de tirer sur les Rustalkers. They must die. On a compris euh, que les Stalkers vont mourir. Voilà, les Stalkers doivent mourir. Donc on va immédiatement, fin de phase de mouvement, passer au sort K'tan, ce que vous voulez tous voir. Lui, il va. En bulle à 9 pouces, on a donc cette unité-là, cette unité-là. Euh, sur du 4+, cette unité-là prend des 3 Mortal wound. Oui, ça passe. Donc, des 3 pour eux. Et cette unité-là, donc l'unité euh, des clébards. Euh, sur du 4+, oui. Donc, des 3 sur chaque unité. Pour cette unité-là, des 3, bah, ça fait 3 mortals sur les chiens. Et sur les Rustalkers, ça s'est cassé. Et sur les Rustalkers, 2 mortals ici. Donc, on a un Rustalker qui saute. Et ici, 3 mortals sur eux. Ensuite, deuxième sort de mon Nightbringer, je vais cibler euh, cette unité-là puisqu'elle a 9 pouces de lui et je vais jeter 3 dés et sur chaque 4 plus, il prendra des 3 mortels. Donc ça, c'est les 3 dés, il y en a un qui passe, du coup, il reprend des 3 mortels et ben, ça fait 3 mortels supplémentaires sur cette unité-là donc il y a un autre socle qui meurt et il y a un PV qui part sur une figurine je vais maintenant activer lui, alors il a un sort qui dit à 12 pouces, on fait un petit test de com on fait un truc un peu stylé, mais j'ai personne à 12 pouces donc je peux pas faire le sort là, enfin ce, ce pouvoir temps c'est pas des sorts, il faut vraiment que je m'enlève ce vocabulaire là et par contre il a l'autre son autre pouvoir que temps. qui lui dit je cible une unité à 24 pouces donc je vais prendre l'unité de Breacher et je vais jeter un dé sur du 3+, et bien il prend 3 mortal nets et bien c'est un bon, un bon gros as Donc il prendra Rien du tout. Alors, juste petit errata, euh, je viens de vérifier. Euh, le pouvoir que temps dont je vous parlais, euh, c'est l'unité la plus proche à 24 pouces. Donc, en gros, ce serait parti dans le véhicule et non pas dans les breachers Le sort a été raté quoi qu'il arrive. Donc, euh, voilà. Mais ça aurait été le, le véhicule qui prend, c'est bien la figurine la plus proche à 24 pouces. C'est parti pour la phase de tir. Alors, première unité, je vais utiliser euh, les… Les immortels qui sont là, puisqu'ils sont à courte portée de nos amis qui sont ici. Et donc, je vais envoyer euh, bah, 8 tirs. Hein. Je vais tirer en tir rapide. 8 tirs de force 5, pa 2 sur eux. J'ai euh, 8 dés. Ça passe sur du 3+. Ok, il y en a 5 qui passent. Et maintenant, je vais le blesser sur du, euh, sur du 3+. 3+. Plus. Ça lui fait 4 sauvegardes à pa 2. C'est la sauvegarde à 6. sauvegarde à 4 qui passe à 6. Hein. Bon, J'ai tout raté Yes, ça fait euh, Il perd 4 PV Ça lui tue une.. Il reste 1 PV au sergent euh, Lui, tir rapide euh, Tir rapide 2 Donc il a balancé 4 tirs euh, Qui ont force 5 Paire moins 2 Et surtout 2 flats On est sur du 3+, Il y en a 2 qui passent Et on est sur du re 3+, Et ben ça fait 2 sauvegardes à 6 S'il en rate une L'unité meurt 2 sauvegardes à 6, on y va Je rate tout Ok J'ai fini C'est bon Ils ont fait leur taf, ils sont morts J'active Illuminor qui est ici et je vais cibler euh, eh bien je vais cibler le châssis qui est juste là. Euh, pourquoi Parce que lui en fait vu que je vais tirer à travers ce décor là il va me mettre moins un pour toucher. Euh, ce qui est pas le cas sur lui. Donc je vais lui tirer dessus. Je fais des trois attaques avec euh, mon énorme arme. Ce qui fait deux touches. Je touche sur du 3+, plus. Bon ben voilà. voilà, ça règle <rire> le problème, euh, donc euh, c'est un échec total sur ces tirs. Ok, je vais activer mon pack de nécron, alors particularité c'est que j'en ai euh, j'en ai que 4 qui vont être à, à moins de 12 pouces, donc ils n'auront pas le malus de son bonus Tiggy, donc ces 4-là vont tirer à... Ah, c'est des 3 et ils vont tirer à force 5 PA-2. Donc ça va faire huit attaques puisqu'ils sont à ce 2. Je vais utiliser un point de com sur toute l'unité pour que les 6 pour blesser fassent des. Euh, les six pour toucher fassent des blesses autour. J'ai pas besoin de faire de jet de blessure. Donc euh, c'est parti. Ça c'est les, euh, les forces 5. Donc eux, ils touchent à 3. En gros.. C'est un jet un peu dégueulasse. Par contre, il y a euh, celle-ci qui blesse auto. Donc là, ça lui fera une sauvegarde à paire moins 2 mmh. Et celle-ci vont le blesser sur du 4, plus. donc ça lui fait 3 sauvegardes à paire moins 2 Ok, j'ai 3 plus de base. Je suis pas couvert, c'est pas le quantique que j'ai utilisé. Donc c'est des sauvegardes à 5. Plus. Je rate les 3. Pardon, donc Ici, le reste, donc ça me fait 16 gars. Tir rapide 1, donc je suis à plus de 12 pouces, donc je suis en cadence euh, basse et je vais le toucher sur du 4+, puisque je suis hors-delà des 12 pouces et donc suis, il est stiggy. Et euh, surtout, bah, les 6 blessent automatiquement. Max de 6. Ok, c'est génial, il y a un 6. Ah, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Ok. Et après, je le blesse sur du 5, puisque je n'ai que de la force 4. Ok, et ça, c'est de la pa moins 1. Donc, euh, 3+, qui passe à 4+. J'en rate encore 3, donc encore un mort. Nos amis qui sont ici ont tiré. Et globalement, je vais avoir fini ma phase de tir, puisqu'après j'ai plus d'autres unités qui peuvent tirer. Ok, déclaration des charges. Je vais utiliser mon pack de guerre et nécron ici euh, qui va venir charger sur ce châssis-là. C'est une charge à 7. C'est parti pour la première charge côté nécron. Ça passe à 9. Je vais vous faire le mouvement de charge après. Par contre, je vais immédiatement déclarer la deuxième charge de mon armée, on va le voir tabasser des types et ça, c'est particulièrement drôle. Euh, mon dissever va donc charger ici, c'est une charge à 6 il a le mot clé vol donc il va pouvoir en fait ignorer le problème de ce décor-là et je vais pouvoir venir me placer ici. Ok donc la jolie charge à neuf elle fait plaisir ça va me permettre de bien m'avancer l'idée de ce que je vais vouloir faire en fait je vais essayer de bloquer son châssis euh, C'est-à-dire de, de venir, de venir l'entourer complètement pour l'empêcher L'empêcher de bouger et de, et de gagner du terrain Ok donc là j'ai calculé après euh, avoir fait ma, mon peeling je vais balancer mes 12 attaques de guerre Necron qui vont toucher à 3 et blesser à 5 euh, c'est parti donc la, la touche à 3 Ok et la blesse à 5 Okay, c'est Grosse grosse grosse phase pour moi, je vais immédiatement faire un mouvement de euh, piline et euh, et puis bloquer son châssis. Ok, euh, c'est parti, j'active donc le ctan, euh, lui il va balancer, euh, je vais je vais étudier son profil qui fait 6 attaques, euh, je vais toucher sur du 2, je vais blesser sur du 2, je vais avoir PA-3 et je vais ignorer PA-4 d'ailleurs. Et je vais ignorer tout type de sauvegarde, de fill no pain, etc., etc. Donc en gros, j'ai 6 d je vais euh, toucher sur du 2+. Euh, Il y a un as, c'est normal. Et ce que je vais faire pour être sûr de sniper l'unité, je vais, euh, je vais pas utiliser de point de comme ici. Je lui dis des bêtises. Donc là, je tape à force 14 ou 15. Donc ouais. là, je le re de plus, sur hein. du 2+. Ok, donc là, il y en a 5 qui passent. Il n'a donc pas d'invulnérable. Maintenant, je vais appliquer les damage un par un. Donc sur le premier caveau à qui il reste 2 euh, PV, il ne faut pas d'AS. Ok, donc là, le premier chien qui était amoché meurt. T'as fait combien, fait combien Je fais 6 Ok, donc le premier. Ensuite, deuxième chien, il est mort. Euh... Troisième chien, il est mort. Et euh, les deux damage qui vont ici, Eh ben ils sont morts. Voilà. Ok, il a fait le café. Voilà, voilà euh, la vaisselle, le séchage le rinçage, la totale oh, et payé. du coup je vais lui faire faire un petit mouvement de piline vers l'unité ennemie la plus proche qui doit être les euh, breachers là-bas ok donc là euh, j'ai bien enlevé un gars euh, qui est mort, je précise d'ailleurs si vous vous demandez peut-être, mais ici hein, évidemment on est sur des tables de, du nouveau format donc on a une bande de 2 pouces euh, qui est une zone morte, hein, où on ne joue pas dans cette bande là, euh, donc ce qui va permettre en fait là j'ai vraiment bien, il pourra pas à la fois, il peut pas bouger son châssis parce que je l'ai bloqué au corps à corps et il pourra pas débarquer puisqu'il pourra pas finir euh, dans les trois pousse de, de, de mon véhicule, enfin de, de son véhicule pardon. Euh, voilà, on va arriver à la fin de son tour. Il a un petit test de commandement parce qu'il a perdu deux breachers et il me semble qu'il a un moral à 7. Donc euh, sur un 6 il devrait perdre encore une figurine. Et ça me ferait bien ricaner d'ailleurs. J'ai un commandement de 7, oui. Oui. Je te laisse le dé pour faire un joli 6, qu'on ricane tous ensemble. Oh Et ben non. Euh, non. Pas de 6. Pas de 6 sur cette donc, partie. Il a réussi un test de morale. Moi de mon côté ici j'ai perdu une figurine, donc pas de test de morale. Et après voilà, j'ai pas de, de, tué d'autres unités. On... Ok, on arrive à la fin de mon tour 1. Globalement, je lui ai tué euh, deux unités. Euh, ce qui fait que je mets l'attrition, donc je mets trois points sur cet objectif secondaire là. Ensuite, bah, le refus de quart de table, je ne peux le mettre qu'à partir de mon tour 2, donc pas tour-ci. Et après détruire des véhicules, j'ai rien détruit du tout. Je vais finir mon tour là-dessus. Euh, j'ai fait clairement une erreur de positionnement que je peux déjà mettre en lumière ici. C'est le Luminor Svera Vera euh, qui clairement aurait dû rester un tout petit peu plus en retrait de 3-4 pas pour rester dans l'aura des, euh, des des immortels qui étaient derrière, euh, là il est clairement ciblable et ça va peut-être être un seul truc qu'il peut cibler, donc il va malheureusement, malheureusement, malheureusement prendre la mort. Là c'est vraiment une erreur de positionnement de ma part, et, euh, mais j'ai été emballé par ma charge en fait, euh, qui, qui, qui m'a permis de venir graber ici, tenir l'objet euh, et bloquer les breachers, mais du coup voilà, c'est comme ça. Alors début du round 2, donc début de ma phase de commandement tour 2, euh, je récupère un point de com et j'étais à 7, je passe à 8. Au niveau scoring, c'est pas trop mal parce que dans les objectifs secondaires, j'ai pris celui de la mission, je tiens un objectif central donc je me fais 2 points, et comme je tiens un objectif et j'en tiens même 2, je me fais 10 points de plus, donc je me fais 12 points. Ça veut dire que pour l'instant je suis donc à 15, vu que j'avais 3 points pour être un peu partout sur la table. Donc je démarre avec 15 points, c'est parti pour ma phase de mouvement. Alors au passage euh, j'active le quantique qui me permet de me mettre à couvert pendant le round numéro 2. Voilà. Et moi de mon côté, mon protocole me dit que je vais regagner un PV supplémentaire sur mes living metal. Donc euh, voilà, je regagne 2 PV. Ça fait plaisir. Alors fin de ma phase de mouvement. Bah là je suis complètement bloqué, donc on va rester. On va, on va faire des gros câlins pendant tout le reste de la partie. J'ai sorti les deux breachers pour euh, potentiellement peut-être survivre et aller chercher l'objectif le tour d'après j'ai replacé un petit peu mes deux désintégrateurs pour avoir une ligne de vue sur le pack de guerriers qui se trouve là que j'aimerais bien laver pour lui enlever un objectif euh, de la même façon j'ai placé donc euh, mes balistari pour fumer son perso qui est ici qui m'a laissé gentiment euh, à mmh. portée de tir hein. euh, tout ce petit monde ici a pour objectif de, de, de laver ce pack et puis surtout je vais essayer je sais pas encore comment je vais me débrouiller mais j'aimerais bien lui enlever trois points en face de tir et ensuite le charger avec les fulguries donc c'est une charge à neuf un peu couillue pour lui retirer encore trois PV mais l'idée c'est pas forcément de le tuer c'est de le ralentir je tu ne pourras pas le tuer de toute façon je sais mais c'est le ralentir surtout pour qu'il ne vienne pas oh euh, me oh désinguer oh la tronche ici donc ça va, le ça ralentir va le ralentir un tour hein. ça va saigner et j'ai placé euh, mes petits skitaris là pour faire les brouilleurs dans la zone de déploiement centrale. Petite action de la part des skis taboules. Alors on commence. L'idée, on va tirer avec le Dune Rider sur les guerriers. Il faut absolument que j'enlève ce paquet pour qu'il ne récupère pas l'objectif. Du coup, je perds une figurine sur cette unité-là suite au tir de mitraillette. Alors le désintégrateur va absolument tout mettre dans cette escouade de euh, guerriers nécrons. Ok, une fois que les attaques, les touches, les blessures, euh, les sauvegardes et les jets de réanimation sont faits Il vient de me retuer cinq figurines avec euh, son châssis Alors on y va avec euh, le désintégrateur qui va tirer avec ses D3 tirs là-bas Toujours sur les guerriers Yes Et euh, le reste va tirer sur la seule chose qu'il voit, c'est-à-dire Illuminor Zer, la cible qu'il vous faut Voilà Ok, donc là, le deuxième châssis vient de tirer, j'ai reperdu un guerrier ici et là, surtout, il vient de m'atomiser euh, Illuminor Zera, magnifique figurine euh, qui va retourner dans les ombres, mais en fait, c'est vraiment, elle est morte à cause d'une erreur de ma part. Là, c'est moi qui ai joué comme un gros noob. Merci, bonsoir. Alors, les véhicules maintenant peuvent tirer au cac, donc euh, je vais le faire. Par contre, j'aurai moins un pour toucher, donc je vais tirer sur les Nécrons. Vénère, le type est vénère, il m'a enlevé trois guerriers Nécrons avec des rafales de mitrailleuses au corps à corps. C'est plutôt stylé. Alors, on va y aller avec les balistari, hein, qui vont tout tirer sur le p'tan. L'objectif, c'est de lui enlever 3 PV. Ah, euh, ben, hein C'est parti. <rire> Alors, pour être sûr de lui enlever au moins 3 PV, sachant que j'ai moins 1 pour le toucher, donc je toucherai sur du 4+, ça me plaît pas du tout. Je vais juste claquer un point de com pour assurer le coup et avoir plus de pour le toucher grâce au stratagème sur euh, les balistari, euh, parce que j'ai un data à, à large spectre. Par contre, le plus 1 pour blesser, là, il va être anecdotique. Normalement, euh, stat, je lui enlève ses 3 PC, hein. Donc, c'est 3 PV. Donc, je enlève ici, je passe donc à 7 PV. À 7 points de Ou 7 points de com, pardon. 2, 4, 6, 8. On y va. 8 tirs qui vont donc toucher sur du 2. de plus sur du 1. Sur du 1 et relance les As et les 6 explosent. Voilà. Et je fais en même, je fais 2 Rirol en plus, donc mmh. je rajoute 2 dés s'il te plaît. Allez. Et là, on y va. On est donc sur du 3 plus. Ouais, sur du 3. Voilà, écoute. C'est euh, plutôt propre. Tu me fais 2, 4, 6, 7. Si Alors, regarde à euh, moins 3. Le temps, don't fall. Voilà. Ok, bon, ça va. On va éviter de faire les dés blessures Il a perdu 3 PV. Ok. Alors, au niveau de ma phase de tir, bon c'est potable, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, donc laver le pack de guerrier ici. Après il a un test de commandement, il va en perdre peut-être un ou deux, mais ils seront toujours sur l'objet, tant pis. Euh, j'ai défoncé le, le personnage très charismatique, très sympa avec un nom bizarre là. Illuminors. Il Illuminors, un beau cadeau d'Alex, je le remercie. Ouais. J'ai fait de l'overkill total sur lui, mais il a une petite trace sympathique, il ne peut perdre que 3 PV, donc bah, il a perdu que 3 PV. Oui. Euh, je tiens deux objets fermement. Euh, euh, je suis dans droit. trois quarts de table, mais il me reste une petite charge très sympatoche pour pas tuer ce c'tan, mais le ralentir. Donc, les, euh, comment ça Les fulgurites. Les fulgurites. On donc charger le Ktan. Phase de charge. On est sur du charge à neuf. Ouais. Donc, j'ai plus peur de me les faire laver, mais je vais essayer de ralentir. En fait, Allez, jamais, la reste... charge. Attention. Attention. Le point de com ou pas le point de com Est-ce que tu claques un petit point de com, est-ce que je le claque un petit je pense point de com que com, je pense que as assez de richesse pour le faire Non mais je, je vais claquer. Il, ah. il faut que je ralentisse. Il faut que je ralentisse, je claque un point de com, je le retente, je le retente, je le retente. La charge. Couillou le caribou. Ah. Eh ben. Et ben. Eh il va venir m'impacter et me faire les fesses. Wow. Alors, en termes de scoring, j'ai fini mon, mon round. Euh, je suis sur trois quarts de table, grâce aux petits skitaris qui sont venus des réserves stratégiques. Donc je ne fais que deux points. Euh, au niveau des brouilleurs, ils font les brouilleurs. Donc c'est, j'ai fait les brouilleurs dans sa zone, dans la zone centrale et prochain tour, bah, j'aurai les 10 points de, de, de brouilleurs. Et puis, euh, j'ai détruit j'ai détruit qu'une seule unité, peut-être deux s'il déchatte complètement. Non, d'ailleurs, on va le faire un test ouais. de commandement maintenant. Du coup, test de commandement, j'ai un commandement à 10, il me faut un 1 ou un 2. Non, voilà, j'ai un test d'attrition, donc je perds un gars, je vais perdre lui. 3D. J'ai 3D et donc sur un 1 et un 2, ah. je repère un mec. Donc j'en repère un ici et donc vous, vous doutez bien qu'il va être temps d'utiliser l'orbe. On va bien rigoler. Euh, ouais, et, euh, et donc on a fini pour, pour la phase de morale de mon côté. Début du tour de côté Necron. alors phase de commandement j'étais à 7 points de commandement, je repasse à 8, j'ai utilisé vraiment très peu de points de commandement pour l'instant. Donc là je suis à 8, ensuite je tiens deux objectifs. Et pas plus que mon adversaire, du coup je mets 10 points de primaire, tout comme l'a fait du à son tour. Et maintenant je vais activer 2-3 petits trucs un peu stylés, à savoir évidemment, ils sont deux, il a une orbe, il a une orbe, ils sont deux, on s'est compris. C'est la relique. Oh, donc, la en tristesse. gros, je vais utiliser la relique et l'orbe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 18 morts. Je vais donc jeter 18D. Et sur du 4+, puisque la relique permet de la relancer à plus 1, reroll des as, parce que c'est des gars et nécrons, ça va ripoper popper sévère. J'ai donc ici 18D. Voilà. Euh, la et, déprime, la déprime. Et donc, je repop sur du 4+, relance des as. Alors. Ça nous en fait 5 de mieux. Et 5, ça nous en fait 10 de mieux. Et ça nous fait trois As et eh bah ça nous en fait une de plus. Il y a donc 11 guerriers qui reviennent. Euh, ça, ça fait plaisir. On continue dans les trucs un peu sales, nécron, un peu salé, un peu piquant. Donc là, en faisant mon raise, euh, alors… Au niveau des règles, je ne saurais pas trop comment le, le définir, donc on a essayé de rester au plus, au plus propre. C'est-à-dire que quand on raise sur une phase en cohésion d'unité avec des figurines qui étaient déjà là, ça évite de faire des cordons de l'espace. Néanmoins, j'ai quand même pu en fait venir à deux pas d'une figurine qui était là, ce qui fait que ça m'a mis dans l'aura de mon cryptech qui est juste derrière. Et donc mon cryptech va faire un rip de réanimation et réanimer des trois guerriers. Le petit 3, non, ça fait deux. Du coup, je récupère encore deux guerriers dans l'unité. On ne voit pas derrière la caméra, mais je, je pleure, là. On continue toujours dans ma phase de commandement. Euh, C'est la première fois que je, je joue autant sur une phase de commandement. Euh, lui, eh ben, on est sur mon protocole de Living Metal à 2 PV, ce qui veut dire que notre ami qui a perdu 3 PV n'en a perdu qu'un seul, en vérité. Ce qui fait qu'il revient à 1 PV. Et du coup, je vais utiliser mon aura de My Will Be Done. Donc, on est toujours en phase de commandement. Donc, cette unité-là aura plus 1 pour toucher. Et je vais le donner aussi bah, à l'unité qui est ici d'Immortel. J'ai donc fini ma phase de commandement et j'attaque maintenant ma phase de mouvement. Ok, fin de ma phase de mouvement. Alors, globalement, j'ai avancé euh, mon temps ici. Euh, L'idée étant de venir un peu faire un peu des dégâts, truc un peu stylé encore une fois. Euh, ici, on n'a pas bougé, on est resté au corps à corps puisqu'on bloque bien tout ce petit monde dans son châssis, ça, ça me va bien. Euh, ici, de ce côté-là, on est sorti du sentier parce que euh, parce qu'il le faut. Et, euh, et puis on a bougé un petit peu les gars et le Cryptek est venu rejoindre l'ensemble. Je vais essayer de garder vraiment un groupe solide sur mon objectif et puis bah essayer de, de rester en place un maximum de temps. Euh, voilà. Et, euh, et puis après, j'ai avancé évidemment le Nightbringer qui va venir casser, euh, casser des Martiens. Là, euh, clairement, il est en colère. Il n'est pas forcément très fan euh, de la situation géopolitique sur Mars. Il est venu l'exprimer. Donc euh, voilà, c'est son heure. Et après, j'ai juste décalé mes guerriers et mes immortels ici qui vont s'occuper de laver le Les cinq petits skitari, ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes, ça croustille sous la dent. Ok, donc là, je vais lancer, je vais activer mon Bringer. Il va balancer son premier sort. Donc, je vais cibler ces gars-là. Je vais jeter 3D sur chaque 4 plus. Il prendra des trois mortels. C'est parti sur les euh, Full Grid Priest. Il bah, y en a qu'un qui passe. Il n'est pas vénère et ça fait qu'une mortelle, ça fait... Euh... pas 5 Ouh Pop, pop, pop, pop, pop, pop Ah Il est où le là Ok Ah, ah okay. Il est où le là On est sur de la provocation, alors du coup, on va avoir lui sur du 4+, donc j'active évidemment son deuxième sort, son deuxième pouvoir, pardon. Donc sur 9 pouces, il y a lui, eux, le châssis et les skitaris là-bas, les petits guerriers. Donc en gros, notre personnage, sur du 4+, il prend des 3 oui. Les full grits sur du 4+, plus, ils prennent des 3. Oui. Le châssis sur 4+, plus, non. Les skitari sur 4+, plus, non plus. Donc, il y a juste les deux unités là. Le personnage qui va prendre des 3 mortales, une. Et les full grits qui prennent des 3, 3. Ensuite, alors, 3 philopéens à 5. Ça, c'est sur les full grits. J'en perds 2. Oui, je prends. Full et il y a forcément un PV de perdu pour le perso. Ok, euh, ici notre ami va activer ses deux pouvoirs, le premier eh ben, il va cibler cette unité là qui a 12 pouces, je vais jeter commandement 10 plus 1 des 6, ça fait 1, ça fait 11, il va jeter commandement 7 plus 1 des 6. Donc 7 plus 1 des 6, oui. tu as fait 11 c'est ça J'ai fait 11 faut que je fasse 4 sous 5 là, c'est ça ouais, ouais. Si tu peux faire 1, comme moi, ça, ça serait stat. Ah, voilà Donc il fait 11 aussi, 11. donc le sort ne fait rien du tout. Et du coup... Co tout colère, bah, l'unité la plus proche c'est celle-ci, et sur du 3 ⁇ elle prend 3 mortales. C'est encore un échec, c'est un... un, voilà. c'est complètement de la dob. Il se passe un truc, c'est complètement merdique. Ok, alors je vais activer, bah, je vais commencer ma phase de tir en fait, et je vais activer les immortels en premier. Il euh, y a 6 gars qui sont à courte, qui sont à 15 pouces de leur cible, qui sont les petits skitaris qui sont juste là, et donc il y a 4 autres mecs qui vont euh, tirer en cadence lente. Euh, il me met moins 1 pour toucher, puisque je suis à plus de 12 pouces et qu'il est Sigi j'ai passé mon plus 1, parce que j'ai my will be done, ce qui fait qu'en fait plus 1, moins 1. Eh, je touche à 3 ⁇ euh, et euh, pour le plaisir je vais utiliser un point de com et mes 6 vont générer une touche supplémentaire. Parce que j'ai fait un petit peu de la merde et je sais que sur ce <rire> tour là, euh, il faut que j'assure les stats. Donc là, on, on vise lourd euh, sur du 3 ⁇ C'est de la force 5 sur de l'enduit 3. Ouais, on est, est donc sur du, sur du 3 plus. ⁇ 3 plus. ⁇ Et j'ai PA-2, mais il est dans un couvert. Donc ça fait de la PA-1. J'étais à 4 ⁇ je passe donc à 5 ⁇ Oui. Et eh ben j'en perds, j'en perds, euh, ils sont mort. Ok, c'était tout juste, hein 6, ça, euh, ça passe. Fin de ma phase de tir, donc ça n'a pas été très glorieux. Enfin, je pensais faire plus de mortal avec les temps ça n'a pas été le cas, ok tant pis. Euh, phase de tir, bon en vérité, j'ai pas énormément de tir, mais je voulais sortir surtout cette petite unité annexe qui me permet de m'assurer euh, l'attrition. Et euh, là maintenant, je vais venir à la bagarre avec les c'est ça que vous voulez voir. Le premier ctan qui est ici va charger... Ces deux glands de Breacher euh, parce que ça fait plaisir. Donc, c'est une petite charge, mais qui réussit à 10. C'est cool parce que ça va me permettre, en fait, de me téléporter ici. Donc, ça, je prends. Je gagne du terrain. Et la charge de l'autre octant, c'est une charge à 8. Et je vais donc venir me mettre ici. Tac. Et, euh, et je vais pouvoir taper. Je vais activer le ctan en premier. Donc, en fait, je vais, euh, je vais faire abstraction sur ce gland-là. Je vais venir me mettre Ici, je taper avec les grosses armes sur lui. Et lui, je vais utiliser un point de com pour qu'il ignore les invulnérables de eux. Donc, c'est comme ça que je vais procéder. Donc, du coup, je vous refais le point. Donc, notre gros Ctan, il va jeter ses 6 attaques. Il va toucher sur du 2+. Euh, oh putain, il y a trois oh. as. Je vais utiliser un point de com pour rejeter un... Je fais vraiment un tour de merde. Allez, voilà. Aïe, aïe, aïe, aïe Allez, sur du 2... Ça fait 3 morts net. Euh... Ouais, j'ai euh, mon film de pain. Non, non, t'as pas de film de pain, t'as rien. Pour ah oui, c'est vrai, il les... Du coup, je vais ignorer les invulnérables de eux et eux vont prendre 5 attaques qui vont toucher sur du 2 euh, et qui vont blesser sur du, euh, du 5, hein. sur du 3 plus. Donc là, c'est pareil, bah c'est en fait, c'est 3 flats, ils sont morts en fait. Ils n'ont pas d'invulnérables. C'est PA combien C'est PA-3. Eh ben, j'ai à 3 plus. T'as une 3+, plus ouais. donc t'as 4 save à 6, vas-y. 4 save à 6, euh, je fais double 6, on n'en parle plus, c'est réglé. Oh là. Alors, ce qui me plaît, c'est que comme il m'en a laissé 3, je vais pouvoir taper. Si j'arrive à lui enlever quelques PV, 3, il faut ouais. que j'en enlève 3, le tour d'après avec une bonne phase de tir et une bonne phase de cash je peux peut-être le faire sauter en alignant les planètes. Oui. Enfin, c'est le seul cas de figure où je peux le tuer quoi. Oui, effectivement. Donc, on y va, j'ai 6 attaques de Fulgurite, oui. euh, blesse sur 3+, plus. et puis, et puis c'est tout. <rire> Tout passe ils, ouais. sont, ils ont envie de taper dans le tan On a une force de.. Euh, pas assez, ça rend du 7 hein. Tu laisses à 5 oui, je pense. Ouais. C'est 7 ou 6. C'est 7 ou 7. C'est du. 5. Et là sur des 6, c'est des 3 BM. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Bon bah ça fait rien du tout. Grand bien lui fasse. OK elle lose. Euh. Voilà. Euh, c'est un peu couillu, mais comme je l'ai dit, il faut que je l'enlève 3 PV à cette phase-là pour qu'à mon tour, phase de tir 3 PV, refasse de cac euh, 3 PV, j'arrive à le fumer. Donc je claque 3 PC pour refaire taper ces 3 pelos. Ça coûte cher, mais c'est le fait seul moyen 7. que je vais nous à 4. C'est ça. Donc on y va, on est encore sur du 3+, j'en rate qu'un. Là, on fait mieux que ça, je veux des 6 et des 5. Un vu à 4, voilà. C'est trois PC, grandement oh, laisse. Yeah, yeah, yeah. Comme dirait Poulki. Bon, petit test de morale sur les fulguris qui, qui méritent de crever. Parce que, avec deux phases de tir, rien faire du tout, c'est nul. De de Hop, deux phases de cac. deux phases de cac, pardon. Donc, c'est si si un raté à la pression. Du coup, t'as un mec qui meurt ouais. et t'as deux dés. Vas-y, tu nous fais un 1 et un 2, ils sont morts. Bon, il en reste un. Il y en a qu'un qui reste. Bon c'est lui qui va faire la game je le sens Fin de mon tour 2 alors clairement J'ai pas été efficace vraiment euh, Très très bas en termes de stats Heureusement que j'ai réussi au moins un ripop pas mal de guerrier Necron euh, Ceci étant quand même Je vais mettre 3 points à l'attrition Je lui enlève donc, aussi. 3 points à l'attrition puisque je lui enlève Le pack de Skitari et les deux breachers, donc ça c'est bien. Et lui m'a enlevé que Illuminor Svera, donc je mets plus de kills que lui. Ensuite, il n'y a pas personne de son armée dans ce quart de table-ci. Euh, donc en gros, je vais mettre deux points pour le fait qu'il n'y ait personne ici. Il a ce personnage-là qui vraiment lui permet bah, de, de m'empêcher de... Enfin, qui tient ce quart de table-là-bas. Donc en gros, je mets trois points d'attrition, deux points de quart de table, et je finis mon tour, je repasse la main à Tildus. Alors début de mon tour 3, je suis en phase de commandement Je retiens deux objectifs, donc je refais 10 points de primaire Je tiens toujours un objectif du milieu de table Donc dans les objectifs secondaires, ça vitalement. me redonne deux points, donc je suis à 12 points en plus Et, Et maintenant je vais donc activer encore Divination du Magos ici pour avoir le Daka sur du 6 Et comme quantique, je vais je je je vais vais vais lancer un dé de manière oui, aléatoire tir, parce que... Je relance 6, c'est un oui, dé oui. deux que je voulais récupérer Donc je pourrais relancer les 1 au tir alors j'ai dû faire des choix un peu difficiles euh, Au final, j'aurais pu venir ici commencer à cliner un peu les guerriers avec mes, mes rustalkers Alors ça fait une charge à neuf, relançable, c'est un peu chaud pour aller là Et puis euh, je vais pas y arriver au premier tour, je vais y arriver au bout du deuxième ou troisième tour donc tant pis euh, J'abandonne cet objectif, je ne peux pas l'avoir il va il va me, il va rester dessus, il va me cloquer, enfin il va me coincer mon Noon Rider jusqu'à la fin de la partie. Par contre, je vais essayer de squarer un maximum avec eux pour faire le, le, sur tous les fronts. Donc c'est sûr, ils vont tenir à la fin du tour. J'aimerais bien qu'ils tiennent un tour de plus, parce qu'au final, il n'y a que cette unité alimentaire qui pourra sortir et tirer dessus. Donc si je peux faire sur tous les fronts deux tours de suite avec eux, ils me rapporteront quand même six points. Ça sera mieux que de venir perdre du temps sur cet objectif. Ensuite, j'essaye de consolider celui-là. Alors, je vais essayer de me préserver du, du, du ctan, donc je vais essayer de le grignoter et puis encaisser ce qui va me mettre dans la moulasse. Mais l'idée, c'est quand même de, de tenir le quart de table avec ce fulgurite et de tenir cet objet le plus longtemps possible. Et j'ai déplacé les désintégrateurs et le nager pour essayer de, de faire un point d'attrition. Je n'y crois pas trop, mais on va voir avec cette unité d'immortel qui se trouve dans le coin en fond à droite. Et pour finir, j'ai fait revenir des réserves stratégiques ma petite unité de Skitari qui va activer les brouilleurs et du coup, j'aurai mes 10 points de brouilleurs vu que je les ai activés dans chacune des zones du champ de bataille. Ça, ça fait plaisir. Et ça, ça fait plaisir. Ben, on recommence, c'est-à-dire que le désintégra... les, les balistari vont tirer sur le ptane et lui enlever euh, 3 PV au max qui vont revenir, et il va venir me caquer, mais bon pour la symbolique ça fait toujours plaisir de tirer. Ok bah forcément, hein, ça touche à deux, ça blesse à 3, ça fait des 6 damage. J'ai reperdu 3 PV sur mon tan, qui fait qu'il ne lui reste plus que 5. Alors, on va faire tirer le nager et le désintégrateur avec toutes leurs armes directement sur les immortels. Il m'aura donc enlevé deux immortels, il euh, y en a un qui a ripop et du coup je l'ai avancé un petit peu pour regagner du terrain. Alors maintenant, euh, l'arme sans ligne de vue Bellérose va tirer sur le même pack d'immortels, et tout le reste va tirer sur euh, le saver oui. Pour essayer de, de lui enlever ses 3 PV magiques. Nightbringer, celui-là c'est. Nightbringer, c'est pas le Deciver. Ouais. Alors, j'ai mis des grosses patates sur le, sur le Nightbringer. Tu lui as enlevé ses 3 PV de la J'ai enlevé ses 3 PV. Ça fait plaisir. Euh, J'aurais pu lui en enlever 4 fois plus, mais il veut en perdre que 3. Et t'as enlevé un, un Immortel aussi. Voilà. Et je vais tirer donc avec Simre, c'est-à-dire les 4 Breachers sur les Immortels. Oui. Et pareil, avec, je vais commencer par le Dunrider qui a une moins bonne ligne de vue, donc lui aussi sur les Immortels. Yes. Alors euh, l'histoire de ma vie sur cette partie, j'ai tué, il est revenu, il s'est redéployé, c'est comme si j'avais rien fait et c'est comme si c'était avancé pendant ma phase de tir, nickel. J'ai fini ma phase de tir, début de la phase de cac. et bien, ce qu'on va faire, c'est que les Breachers et le Dune Rider vont charger sur le le le, le, le TAN. Euh, Il va me ratiboiser, mais s'il reste une unité, il va désengager, et il pourra pas faire tous ces petits euh, toutes ces petites BM avec ses pouvoirs psy. Et en plus de ça, je vais tenir l'objet. Donc ça, ça euh, fait plaisir. On... On va tailler sec. Bon, c'est parti pour le gros câlin des familles. Hein. J'ai tout mis dessus et je vais prier le Seigneur pour qu'au moins une unité survive. Pour que je puisse garder le jeu. Mais a priori, il va pas tout me fumer d'un coup. Il va devoir éparpiller ses attaques et c'est le but du jeu. T'active en premier qui ça Je vais activer les, les breachers. Ok. Alors, euh, j'active les breachers, ils ont trois attaques chacun. Euh, maintenant, euh, ils tapent pas forcément, euh, ils il, il touchent sur 4 ⁇ Heureusement, j'ai mon petit perso qui était là pour buffer les fugurites et qui a du full reroll au cac. Donc je vais pouvoir faire du full reroll sur les attaques de breachers et ça c'est plutôt cool. Donc c'est sur du 4 ⁇ full reroll. Et ben, hop, hop... Ça pas de pain. Ouais, ça, je, on prend, on prend, on prend, on relance tout. Et on va même chercher bien. 4 touches de plus. Merci le petit Injine Sir. Il est bien, il est bien. On est sur de la force de 5 plus un 6. On s'en fout c'est dans du 7. Donc on est sur du 5. Plus. Oui monsieur. Et en général, je suis pas bon sur les 5, plus avec tes dés, je veux plus jouer avec tes dés. 3 sauvegardes à moins. 1 hein. vue à 4, messieurs, dames. Oh non Oh le cadeau Ok donc il a perdu, euh, il vient de repère 3 PV Donc il a perdu au total 6 PV euh, Il ne lui en reste plus que 3, je vais donc L'activer, ça sert à rien qu'il fasse taper En fait les deux autres puisqu'il ne peut pas m'enlever de PV supplémentaire euh, Néanmoins je vais quand même Tabasser les quatre Breachers Parce que ça me fait absolument plaisir Et, euh, et puis voilà donc C'est euh, hein. euh, de la troupe OP, exactement Donc je vais les attaquer avec les gros ta les tartines. je vais le toucher sur du De plus, cette fois-ci il n'y a pas trois As Donc ils vont souffrir, et je vais les blesser sur du 2 euh, plus. Sur du, du 5, tu as une force Putain, de 2 Oui, il y a 3 As encore. Oui, yes Je vais utiliser 1. un point de com' pour relancer celle-ci. En face okay, de cac, ça passe. Déjà... Euh, tu déjà relancé pendant non, la phase de cac Non, j'ai pas relancé. Euh, ah non, tu n'as pas relancé la sauvegarde. Donc, il euh, y en a 4 qui passent. Euh, il n'a pas de sauvegarde. Il n'y en a pas qui sont amochées. Donc là, ils sont nets. Donc, je vais commencer par le premier d damage. Allez Yes d damage, ça bon. fait 1 mort. Décide si damage, deux morts, décide si damage. Oh, il en reste ah là deux. morts là là, là, là là, deux morts. Oh, et le ctan un en mousse. Le ctan en oh, mousse. Ah ouais, <rire> le, c'tan des, le ctan des bois quoi. Fin de mon tour, il me reste juste un petit test de commandement à faire ici. J'en ai perdu deux, j'ai un commandement de 7 ou 8. Oui, 7. De 7. Donc sur un 6 magique, c'est la louse. Voilà. C'est la lose. Il repère un breacher. Non. Parce Vengeance que pour non. mon temps. Va... Je peux pas claquer un point de com là-dessus. Si. Si, tu peux relancer un test de morale. Euh, tac, ta ta ta. Parce que là, sur le 1 magique, je, je perds les breachers. Tu perds et... un breacher capable de Ouais, non, le... il faut, je re... je claque un point de com pour le relancer. Mais t'as le droit. Oh. yes. Et je, je re-roll 1, le 6 re-roll 6. Ça... Y a qui ici que je fais ça, là? Ça, hein c'est pas un re maison, ça. Alors, du coup, euh, ouais, il, il m'en reste plus qu'un. Ah oui, que... putain, mais c'est vrai, du coup, tu perds un mec. Mais oui, mais c'est un test d'attrition. C'est pour ça que je voulais pas le rajouter. Et sur un 1 euh... ou 2, tu repères. Oui. Ah non, mais tu le mérites tellement. va re ah, re re revoir le, le 1 ou 2. Donc là, attends, on résume. Ce qui se passe, c'est que Quand lui, je vais résumer, lui, lui qui est déjà blessé, on est d'accord, il saute. Donc lui, il vient de mourir. Et t'as un test d'attrition, du coup. Ah oui. T es je en demi-force. Donc sur un 1 ou un 2, c'est Gala est mort. Tu sais que tu vas le faire le 1. Alors. Après 2-6, il y a toujours un 1 qui sort. C'est Là, normalement, si tout se passe bien, si le karma est bon, je ne refais pas de 1 Yes Aïe aïe, aïe. J'ai cru, ah, donc j'ai un bruiture qui reste En termes de scoring, euh, je suis bien parce que je suis dans les 4 bords de table donc je refais 3 points euh, Je devais euh, faire les brouilleurs donc comme j'ai enfin, activé cette points. figurine, ouais, je me fais 10 points flat d'un coup Solide le gars Donc on est à 10, on a 13 points en secondaire et ça, ça fait du bien euh, Je tiens fermement deux objectifs Longtemps parce que Nightbringer va se, va se réveiller. Il va se vénérer. Euh, bon. Il y a un moment, il va faire des trucs, ce Nightbringer. Il y a un moment. Et ouais. là, je, je suis plutôt content parce que du coup, tu pas l'objet. Ok. Ok, début de mon tour 3, phase de commandement, je regagne un point de com, j'étais à 5, donc je passe à 6, ensuite je vais activer mes aura, on se projette sur la table, j'ai mon cryptech ici qui va faire regagner des 3 euh, guerriers sur cet objectif là, ça fait 3, euh, du coup il repasse presque à full effectif. Ok, ensuite euh, mon patron qui est là va donner My Will Be Done, donc le plus un pour hit à cette unité là et aussi à mes... Euh, à mes guerriers ici, à mes immortels puisque My Will Be Done, il en aura 12 pouces grâce à son trait de seigneur, donc ça c'est bien. Euh, ensuite, les euh, aptitudes de métal vivant, donc lui va récupérer un PV et le Nightbringer va aussi récupérer un PV. Euh, donc ça, c'est fait. Et on passe immédiatement à ma phase de mouvement. Et évidemment, je mets 10 points de primaire. J'arrive donc à la fin de ma phase de mouvement, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un truc un peu stylé, un peu swaggy. Alors, globalement, on va commencer par Tonton le deceiver, à qui il reste euh, 3 PV, il reste encore 6 PV. Donc, il va falloir deux phases pour le buter cet animal. Euh, globalement, je me suis mis ici, mon objectif c'est de venir tabasser ces gars-là, leur balancer des mortels et après de contacter ce véhicule-là. Comme ça, ce véhicule ne pourra pas tirer. Sauf qu'il me semble qu'il a un stratagème pour désengager tirer, mais au moins, ça lui fera utiliser des points de commandement. Ça, ça me plaît. Ensuite. Ici, notre ami qui est là est resté au corps à corps. Il va envoyer de la mortelle en bulle et il va envoyer des… Ouf, il va faire mal. Il va faire mal. Je le dis depuis le début de la partie. Il y a un moment où ce gars-là va se vénérer. C'est pas encore arrivé. Ça peut arriver maintenant. Les gars Nécron qui sont là-bas ont avancé. Le but, c'est de tambouriner euh, Archibal qui a mis son, son coin de nez sur un objectif et surtout de venir contacter ici le véhicule pour toucher l'objectif et le prendre au nez et à la barbe de mon adversaire. Mon gros… Avait Necron, ici, qui est presque full regen, je crois qu'ils sont 19 sur les 20 initiales, à euh, avancer un tout petit peu pour commencer à prendre du terrain, profiter un maximum du bloquant, être content d'être heureux, eux, ici, lui, a légèrement bougé, notre ami qui est ici a légèrement décalé aussi, et, euh, et les immortels et leur copain, le garde royal, qui n'a toujours pas utilisé sa petite aptitude des familles, eux, eh ben, euh, ils vont se farcir ces 10 petits PV de loustique. Évidemment, fin de phase de mouvement, on va activer les temps. Euh Donc le temps, il est resté au corps à corps, il peut envoyer ses sorts. Il est bien spécifié dans sa règle que s'il a Advance ou battu en retraite qu'il peut pas les faire. Donc il va faire son premier, c'est en bulle à 9 pouces. Il y a une, deux, trois, quatre. 5 unités à 9 pouces, donc on va commencer déjà par lui. Le flux grid tout seul euh, sur un 4 ⁇ il prend sa mortale, non. On bien, Le breacher ouais. tout seul sur un 4 ⁇ non. Yes. Le personnage qui est là sur un 4 ⁇ non. Yes. Le véhicule sur un 4 ⁇ yes. non. Ce véhicule-là sur un 4 ⁇ oui, bon, c'est oh. génial. D3 sur lui, ça fait 3 mortels sur ce véhicule-là. Bon, bah c'était pas terrible, ok. Ainsi soit-il. Donc il euh, reste... je mets des dés pour ce qui reste d'accord. Ouais. Il reste 9 PV. Le deuxième sort du temps, je vais cibler le Breacher. Je vais jeter 3 D sur du 4+, il prendra D3 mortales C'est parti. Aïe aïe. Ok, il va prendre 2 D3 mortales. Ok, il est mort. Donc c'est bon. Il n'y a plus d'OP++ sur cet objectif. C'était ce qu'il me fallait. Oups. Ok. Notre ami qui est ici va cibler les balistari, je vais rajouter un des 6 à mon commandement, j'ai un commandement de 10. Allez, un petit truc un peu stylé. Ah oh, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ça nous fait 16 et lui il a un commandement de 8. Ouais. 8 et un 9. Ça ferait 7 mortels. Oh, Avec un As, tu prends 7 mortels. Oh, oh, C'est C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, 5, 13, 16. Je perds 3 PV. Tu perds 3 PV sur un châssis. Franchement, je prends. Ok, deuxième sort de mon temps. Je vais cibler l'unité la plus proche à 24 pas. Bah, les deux ici, je me suis mis à équidistant pour la charge. Donc, je vais cibler celle-ci unité-là. Et, euh, et du coup, bah, sur 3 ou plus, il prend 3 mortels nets. C'est très bien, ce qui normalement détruit un châssis. Ouais. Est-ce Est qu'il explose On va savoir ça tout de suite. Vas-y. Je suis un spécialiste pour faire exploser, voilà. Il a fait exploser. Un PV. On s'en rappelle, toi t'es bon sur l'explosion Donc tu prends un PV et je prends un PV aussi. Donc là, je vais utiliser un point de commandement pour jeter aléatoirement un nouveau pouvoir avec mon temps. Là, clairement, j'ai beaucoup de véhicules autour de moi. J'aimerais faire de la mortale pour faire plus de dégâts. Donc en gros, bah, je vais utiliser ce point de commandement sur lui. J'étais à 6 points de com, je passe à 5. Je vais faire le sort numéro 6, qui est décharge transdimensionnelle. Donc, choisissez une unité ennemie à 24 pouces et visible de cette écharpe de temps. Euh, je peux pas cibler un personnage. Et sur un 2+, l'unité unité subit D3 blessures mortelles. Puis, jeter un D6 pour chaque autre unité ennemie à 3 pouces de l'unité choisie. Sur 4+, l'unité subit une blessure mortelle. Donc, en gros, je vais cibler une unité ennemie à 24 pouces et faire en bulle de la mortelle. Euh, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cibler eux. Donc, ouais. sur du 2+, tu prends D3 mortelles. Il ne faut pas d'As. Ok, tu prends D3 mortelles. T'en prends deux. Et du coup, euh, donc lui prend deux mortels. Il okay, en a perdu 3. Ça fait plaisir. Et ensuite, cette unité-là sur du 4, elle perd un gars. Oui. Et cette unité-là sur du 4, non. Et euh, Et on est pas mal. Phase de tir, donc globalement, on va faire léger hors champ, mais pour vous signifier un petit peu ce que je veux faire. J'ai mon pack ici, à la fois d'immortels sous My Will Be Done. Plus mon garde royal qui va tirer là-dedans, le but étant de les tuer et au pire de venir les charger pour enlever quelques PC, quelques points de vie, pardon. Et ensuite, on va avoir les immortels qui sont là-bas, que vous avez juste ici, qui eux vont tirer sur euh, Toto l'Artichaut. Et ensuite, je vais déclarer des charges, donc le temps ici va venir charger les canons laser et après euh, les immortels vont venir charger là-bas. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Du coup, fin de ma phase de tir, j'ai réussi à enlever le full grit qui était juste là-bas. Il est décédé et, euh, et je n'ai enlevé que deux gars ici. Et, euh, je pensais que le, notre ami le Royal Warden ferait un petit peu mieux, mais ça n'a pas été le cas. Donc, euh, j'ai enlevé deux gars et un PV. Euh, ce qui peut me compliquer la chose parce qu'en plus, il va occuper correctement les cartes de table et ça, ça m'embête. Mais euh, ça, ne, ça ne va pas durer. <rire> On passe immédiatement à ma phase de charge. Phase de charge, donc là, c'est la grosse bagarre. Ici... Mon tank, qui est juste là, va déclarer en charge euh, les châssis qui sont ici. Euh, là, je vous fais la charge sous vos yeux ébahis. C'est une charge à 11, donc ça va le faire. Dans la foulée, je vais vous faire les autres charges, à savoir les immortels que vous avez juste là-bas qui vont charger sur le châssis qui est là. C'est une petite charge à 8, elle passe. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir récupérer mon objectif. Et ensuite, euh, de ce côté-ci, j'ai mes immortels qui vont charger sur ces gars-là, euh... donc ouais. la charge à 6 ici passe, du coup mes loustiques vont venir se mettre ici, et euh, je vais essayer de d'appuyer le clou avec le l'immortel qui est derrière, enfin le, le garde le garde royal, lui pour le coup c'est une charge à 9, et bah lui ça ne passe pas, et je vais avoir fini ma phase de charge. Oui, mais moi je vais intercepter avec les balistaries. Et je vais claquer mes deux derniers points de com pour non seulement tirer en état d'alerte, mais tirer avec une CT de normale. Ah, c'est normal, c'était normal C'était normal, oui. Aïe, aïe, aïe. On y va. Et bah, je vais tirer avec ma balistari. Alors, j'ai tiré avec ma CT normal, mais j'ai quand même le moins 1 pour le toucher, donc je touche sur du 4 Yes. Euh, j'ai la relance du 1 à côté. Non, c'est en phase de tir, la relance d air. Donc là, ça ne marchera pas. Par contre, le Daka de son trait de seigneur de guerre, lui, il, il fonctionne, fonctionne tant qu'il est actif. Donc les 6 explosent. Mais j'ai pas la relance. Si, j'ai la relance d pendant toute la phase parce que je suis sous le quantique. J'avais oublié le quantique. Tu as, as mis du quantique de relance D1 Oui, pris, je l'ai relancé au hasard et j'ai le quantique de relance D1. Ok, ça marche. Donc on est sur du 4+, plus relance D1. Oui, monsieur. Avec du daca. Alors, j'en passe 3, mais je veux du Dakar. Allez. temps que 3. Force de 9, on est sur du 3+. Plus. Oui, monsieur. Deux sauvegardes, à moins 3. Un vu à 4. Allez, mon petit temps. Yes. Euh, je vais utiliser un point de yeah. com et je vais la relancer. Oh le yes prochain. papa Ça m'a coûté un point de com mais je l'ai bloqué. C'est parti Ok donc lui je vais l'activer, je vais utiliser un point de com pour ignorer les invulnérables parce qu'il a des invulnérables à 6 avec ces gars là et je veux pas qu'il me tanque des blessures puisque je fais 3 mortales, trois wounds à chaque damage, donc c'est important de bien tous les garder. Euh, je vais avoir 5 dés, je vais le toucher sur du 2. Euh, je vais utiliser encore un point de com' pour relancer celle-là. Oh là là là là, c'est dur, c'est dur. hein les dés nous sur cette partie. Et là par contre c'est que sur du 4, donc là c'est beaucoup moins drôle. Ça c'est cassé. Oh, le, cochon. Et... Oh, ouais, Et le bah, cochon. ça fait. Bah il a pas d'invue. Ça a une save à 4, donc j'ai moins 3 ça t'annule ta sauvegarde. Ça. Donc ça fait lui, il avait perdu 3 PV, donc oui, il, il est meurt. Est-ce qu'il explose Il explose, il Ouf, explose tu pas. Ça me fait peur. Et lui du coup prend les 2 x 3. Donc lui meurt ouais, aussi. Euh, ouais. Est-ce qu'il explose je, je suis des fesses quand il fait… Oh oui, c'est bon. Non. Ok. Donc, lui a tapé, eux sont morts. Ok, donc on va, on a fait la fin de phase de corps à corps. Globalement, on va venir sur ce qui s'est passé là-bas. Euh, mes guerriers ont chargé et sont venus agripper le châssis en posant une papade sur l'objectif et le temps lui j'ai mis tout sur le personnage là pour être sûr de le tuer et après en fait je suis venu me positionner pour graber le châssis en fait le châssis du coup ne peut pas passer en ligne droite ne peut pas ne peut pas quitter le corps à corps euh, donc euh, du coup je suis au chaud au corps à corps et ça c'est plutôt cool euh, voilà pour ça ensuite eh ben on va arriver à la fin de mon tour euh, il occupe tous les quarts de table, ça j'ai rien pu y faire puisque j'ai pas réussi à tuer ces deux gars là et il a son châssis qui est dans l'autre quart de table donc je mets pas de points sur le quart de table En revanche, je tue quand même euh, pas mal de trucs Parce que j'ai tué les breachers, le perso Et l'autre artichaut farceur tout seul donc euh, je mets 3 points à l'attrition et là cette fois-ci je vais mettre 6 points sur les véhicules, donc euh, ça c'est canon parce que j'ai tué 3, 3 balistari donc ça me met 6 points sur les véhicules, ce qui fait 9 points de destruction sur ce tour-là. Et ce qui est encore plus sexy c'est que là je vais lui bloquer son euh, primaire sur son tour 4, potentiellement 5, ainsi que son secondaire, donc là ça commence à être intéressant. Alors ça commence à devenir un tout petit peu compliqué parce que je, je commence à être en PLS au niveau des primaires et ça c'est gênant Donc là au début de ma phase de commandement je ne tiens qu'à 100 objectif. je fais donc 5 points La mission secondaire qui me demandait de tenir les objectifs de milieu de table bah, est perdue, j'ai rien tenu du tout Donc je ne fais que 5 points Maintenant j'ai encore de la ressource pour faire les cartes de table et, et pour lui empêcher lui de scorer sur les cartes de table que je ne tiendrai pas et en termes d'attrition, ça va être compliqué parce que les chtanes m'embêtent et j'aurais bien voulu finir le k'tan ici avec le tir de contre-charge des balistari. j'y ai beaucoup cru, oui. j'ai rien fait du tout et du, coup, euh, et du coup euh, ça m'embête beaucoup là. Ok, on se retrouve à la fin de ta phase de mouvement. Alors on est à un moment charnière, on est au début du T4, je dois avoir autour de 43 points, t'en as 37, on se tient à pas grand chose, le problème c'est que t'es en train de prendre la table, tu vas te faire je pense les 15 points de secondaire deux fois de suite, de primaire. De primaire pardon. Ouais. Maintenant ce que je vais essayer de faire c'est grappiller un maximum de points, donc j'ai fait venir le désintégrateur ici, je vais essayer donc de charger là, de tirer au cac avec le désintégrateur, l'idéal ça serait d'enlever un maximum de guerriers pour peut-être... Au T5, récupérer cet objet. J'y crois moyen parce que l'octane ici va me ravager la tronche, mais bon, je ne peux pas faire autre chose. Ici, j'ai mis des Rustalkers. Euh, je ne ferai rien avec eux. L'objectif, c'est qu'ils me donnent les 4 quarts de table. Donc j'aimerais bien qu'ils vont tenir, mais ils vont mourir au T5. Donc euh, j'aurai plus les 4 quarts de table au T5. Et là, l'objectif, c'est de quand même garder 5 points. En primaire Donc je vais tout faire rocher sur lui Il y aura 5 PV Donc je vais essayer, ça devrait faire De lui enlever les 3 PV au tir Et je vais tout charger pour lui retirer les deux derniers PV au cac Il est chaud La phase de tir elle est stéréotypée au possible Ici je tire dans le cac Ici je tire dans le cac Lui, euh, ben il va tirer un peu là Pour se faire plaisir ça sur, mange pas de Ou peur. plutôt sur lui si j'arrive pas à finir les 3 PV Oui. Et tout ce petit monde sauf lui qui a désengagé Vont tirer sur... Euh, le Deceiver, okay. on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Alors j'ai une petite montée d'adrénaline, pourquoi euh, Ici j'ai changé mes plans, j'ai fait tirer le Dune Rider directement sur euh, le Deceiver et miracle, je lui ai enlevé 3 PV. 2. 2. Il lui reste un PV que je peux lui faire au cac. Et ensuite, le deuxième vilainctane. Euh, je lui ai envoyé tout ce que je pouvais, je lui ai envoyé les 3 PV qu'il fallait, il lui en reste plus que 2. Oui. Il reste 2 ici, 1 ici. Aïe aïe aïe. On oh, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ok, euh, et bien du coup, ça va être forcément la phase de charge, globalement, tu l'as dit, notre ami qui est ici va charger dans euh, les gars qui sont là, t'as non, des... non, non, non, je charge le ctane. Ok, juste le ctane. Juste le c'tan. Et après, ici, ça va charger ce ctane-là. C'est parti, c'est donc, donc le Dominus qui va taper sur... Quatre grosses coups, de, Trois gros coups de hache là-dessus avec moins 1 pour toucher, donc il a une CT de cc de 3+, qui passe à 4. Qui passe à 4+, et là, il ne faut pas se rater, là. Aïe, aïe, aïe, j'ai même pas de point de com pour relancer un hein, ouais. petit. On est sur de la force de plus 1, de 5, c'est sur, sur du 5+. C'est sûr du 5. Ça sent le pâté. Hein. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Le raté. pâté. C'est raté, c'est raté, ça pue. Du coup, de mon côté, je vais utiliser deux points de commandement et je vais euh, activer mon dissever qui va taper dans ce châssis-là. J'ai donc six attaques qui vont toucher à 2+. Ok, il y a un As. Et j'ai maintenant cinq attaques, j'ai force 12 sur du 6 de plus sur du 2 plus oh, et forcément ça rate il a pas de sauvegarde c'est PA-4 donc il a pas d'invue il a rien et c'est 3 des 6 et bah, écoute, ah bah il, en, il en prend euh, beaucoup le truc c'est que ce qu'il explose sur un 6 Ah puis euh, j'avais un petit stratagème pour le faire péter non, mais euh, plus euh, directement de et j'ai plus point de com le 6 magique c'est là qu'il faut faire un 6 pour exploser là ah punaise. J'ai je... sué des fesses. Non hein, j'expose je, jamais quand il faut. Là maintenant il va pouvoir activer tout ce qui a chargé. On se retrouve savoir s'il a réussi à tuer le temps. Je me suis eh bien, raté, euh, oui. Il s'est raté, il me l'a laissé à un PV. Et c'est ces quatre petits rangers là qui ont réussi à enlever le PV euh, du corps à corps. Donc ouais. il lui reste un PV. Et ici, il lui reste, me reste un, un seul PV. Et c'est donc le châssis qui a trois attaques, qui touche à 6. Ah c'est l'idée de la game là C'est l'idée de la game. Ou pas ah, d'ailleurs. Peut-être pas, peut-être pas, mais au moins l'idée de pas trop perdre. Aïe, aïe, aïe, double 6. Double 6. Oh, qu'est-ce que c'est joli. C'est beau. On est sur de la force de 6, de 7. Parce que je suis sur le cantique qui donne plus ça en force en du 7. C'est sur du 4+. Aïe, aïe, aïe. Pete, te chip pas dessus. Oh, aïe, aïe, aïe, aïe. Double 4. Un vu à 4 de mon côté. Oh, le double 6. Ah, Allez. le cochon. Et on n'est pas un temps pour rien. Et c'est tanké au corps à corps. C'est la guerre. C'est la bagarre. Cochon. Euh. Hein. Alors je, je revis la même chose que j'ai vécu euh, quand j'avais été venu avec mes, mon admec contre Tyrone N, où j'avais laissé un répulseur à un PV, un autre répulseur à un PV, et puis j'arrive pas à retourner la game. Ça recommence avec des temps Je laisse vilain que à un PV, il me fait un double 6 sur sa sauvegarde d'un but, c'est dégueulasse. Et il reste celui-là qui reste un seul PV. Euh, J'aurais voulu les finir ce tour-là. J'espère les avoir le prochain tour. Sinon, en termes de scoring. Euh, je tiens tax, de table. Je, je fais les cartes de table encore parce que mon Rider a tenu euh, les euh, Stalkers sont bien là donc 3 points en contrôle map et puis, c'est tout. Ok, début de mon tour 4, j'étais à 1.com, je repasse à 2. Je vais immédiatement activer bah, différentes aptitudes. Je rappelle que pour le protocole de ce tour-là, j'ai plus 1 à ma phase de mouvement. Enfin, j'ai choisi cette directive-là néanmoins. Alors, au niveau de mes aptitudes, globalement, euh, j'ai mon Cryptech ici qui va utiliser son protocole de réanimation qui va relever des 3 euh, guerriers dans cette unité-là. Euh, ça nous en fait… Ça nous en fait deux. Ok, ensuite notre ami qui est ici il va donner my will be done sur cette unité là. Euh, donc voilà, donc eux toucheront à deux plus. Et après au niveau de deux autres aptitudes via la phase de commandement. Bah en vrai j'ai pas grand chose de plus à faire et je vais pouvoir immédiatement attaquer ma phase de move. Ok donc fin de ma phase de mouvement. Globalement j'ai avancé un petit peu ma phalange nécron, j'ai laissé mes personnages sur l'objectif. Euh, voilà, l'idée c'est d'avancer tranquillement, euh, ici je vais me, me charger de me farcir ces deux loustiques, je les ai ratés au tour précédent, ça n'arrivera pas deux fois de suite, enfin je l'espère, chaque fois que je dis ça je fais de la je fais de la dumps, donc voilà. Oh, ils ont fait le taf. Hein. Ici je suis resté, je vais rester au corps à corps, le temps on va balancer de la mortale et puis on va essayer de se saigner ce châssis-là, puis après bah, ce temps-là il sera, il sera rest in peace. L'idée aussi ici c'est potentiellement de garder au moins un point de com pour enlever les invulnérables, euh, pour être sûr en fait de rester au corps à corps et euh, tuer des trucs, euh, faire des trucs stylés. L'idée c'est faire des trucs stylés, on va les faire de suite d'ailleurs les trucs stylés. Alors, sur ce personnage-là, 3 mortals, ici. Euh, sur un 3+, plus. Ok, donc lui prend 3 mortal wounds. T'as pas de de Pain. Il a son PV, il reste plus. ne lui reste plus que 2 PV, ça c'est son premier sort. On va faire Mumuse avec eux. Du coup, eux, je vais faire euh, mon commandement plus un des 6. Ça fait 2, ça fait commandement 12. Eux ils ont un commandement à. 7, 8 avec le attaquable okay. qu'ils ont. Oui. Euh, qu'ils n'ont pas. Mais c'est lui qui donne à 3 pouces, oui. donc il est trop loin. Donc c'est un commandement de 7. 7 et 2. Ou 9, 3 morts à la mortale. ça refait 3 mortales. Donc bon. je vais utiliser, il me restait deux points de commandement. Je J'utilise un point de commandement pour rejeter un pouvoir de Ctan avec notre ami qui est ici. Euh, ça va être le pouvoir numéro. 5. Le pouvoir numéro 5, c'est assaut sismique. Je choisis une unité ennemie à 18 pouces et visible de l'écharpe de temps. Je jette un des 6 pour chaque figurine de l'unité en ajoutant un au G si je suis dans un Crypt tesseract, ce qui n'est pas le cas. Pour chaque résultat de D de 6+, l'unité subit une blessure mortelle jusqu'à un maximum de 10 blessures mortelles. C'est un truc contre la masse. Donc en vrai, euh, c'est nul. Oh, euh, mais du coup, je vais le faire dans, je vais le faire dans le, je vais le faire dans, dans le perso qui est là. Ok, mon day, day de, mon day de losus. Voilà, ça ne fait rien. Ok, okay donc euh, c'était un point comme euh, pas rondement investi, mais c'est pas grave. Et après, je vais juste faire le temps, euh, le Nightbringer. Lui, 3D sur le châssis. Allez, ce serait bien qu'il déclenche la foudre maintenant. Sur du 4+, il y en a qu'une. Ça pour. fait D3 mortale, ça refait trois mortales sur lui. Donc, il, donc, avait lui, lui PV, il avait perdu un PV, il, a, il en a perdu 4. Et maintenant. après, euh, sur un 4+, il en reprend des trois puisque c'est le sort en bulle. Donc oui, ça passe. Et sur du... Je ne vois pas, et ça refait une. Donc il a pris quatre mortales okay. sur la phase de temps. Ok, donc là globalement à la phase de tir, bah, j'ai pas grand chose à faire, hormis tirer ici sur ces gars-là. Ok, ça c'est le seul truc que j'ai à faire. Et après je vais euh, les charger, donc je vais charger là-dedans. Je vais aussi ici, euh, pourquoi pas, euh, rien faire. Non mm -hmm. Donc euh, après j'ai pas d'autre charge Et après on va taper. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin de mon tour. On va arriver à se retrouver à la fin de mon tour 4 pour faire le point sur ce que j'ai réussi à détruire en phase de corps à corps. Ok, donc on arrive à la fin de mon tour. Globalement, j'ai laissé ce gars-là à 1 PV. Ce qui fait qu'il va m'empêcher de mettre deux points sur ce quart de table-là. C'est plutôt sexy. C'est chouette. Euh, donc, euh, donc ça, c'est bien. Euh, ensuite, on va avoir ici un véhicule qui s'est fait atomiser. Clairement, j'ai eu chaud, aux fesses parce qu'en fait, il a réussi à m'enlever un PV en s'activant avant, du coup, il ne reste plus qu'un PV fait... sur le temps. Ah, je continue de laisser un PV. Et, hein. et s'il explosait, potentiellement, il me le tuait. Ça va, il n'a pas explosé, donc voilà. Je n'ai rien fait exploser. Ça... de C'était chaud, chaud time. Ici, le châssis, il lui reste deux PV. On l'a grignoté vraiment toute la partie tranquillement sans se presser. Ouais mais presser. lui je voulais qu'il explose depuis longtemps. Et euh, ici j'ai réussi à enlever le gros patron. Euh, et puis euh, bah, il me reste deux PV encore sur lui. Il est resté... Ouais, il là, pas c'est fichu parce que je vais tirer au cac avec le désintégrateur et, et finir. Un aïe, aïe, aïe euh, Eh bien, euh, fin de mon tour Alors globalement, au niveau du scoring, je vais faire l'attrition puisque j'ai tué deux unités et plus et que euh, Tildus m'avait rien tué, donc je remets trois points à l'attrition. Je vais mettre deux points sur les quarts de table puisqu'il y a un quart de table qui n'est pas occupé par mon adversaire. Et, euh, et après pour les véhicules, bah, je remets trois points puisque j'ai encore cassé un véhicule et je tiens globalement trois objectifs. Donc mon adversaire ne mettra que 5 points ouais. sur sa dernière phase d'objectif primaire. Alors à la fin du quatrième round, il y a 63 points pour toi et 50 pour moi ça y est, euh, clairement je pense que je vais perdre mais l'idée c'est de partir avec honneur donc là je récupère encore 5 points de primaire donc je passe à 55 Maintenant ce que je veux faire, grâce à ce petit euh, personnage là donc je me répète, le stalker c'est cool hein, il va encore me faire les cartes de table donc je vais le déplacer sur le côté, il va mourir mais il aura scoré jusqu'au bout les cartes de table ici je vais utiliser le quantique de Stygis que je vais activer, je vais le choisir qui permet de désengager avec un véhicule et de tirer pourquoi parce qu'il lui reste 2 pv je ne peux pas tirer au cac parce que ces deux armes sont des armes à blast, à déflagration donc je ne peux pas tirer au cac donc je vais désengager et lui défoncer la gueule avec tout ce que j'ai et c'est sûr, c'est sûr de chez sûr, je vais défoncer les deux Vas-y. alors phase de mouvement, comme prévu mon fier et courageux euh, Stalker va aller loin, très loin, très très loin. Marquer son quart de table. Marquer son quart de table et mourir, parce qu'il va finir par mourir. Euh, ici, j'ai désengagé et j'ai rapproché negger pour prendre l'objectif. Et puis, avec euh, mes trois gros châssis, on va péter le c'tan ici, péter le chtan ici. Alors, je vais faire tirer le balistari là-dessus. J'ai oui. claqué un point de com pour avoir le plus un pour toucher, mais plus deux avec le data cable. Donc, même comme j'ai moins un, ça me donne plus un. Donc, c'est du 2 plus et pas de rigole. Donc, c'est deux coups de canon laser. Tout passe. C'est propre. On est sur de la force de 9, on est sur du 3 ⁇ Et voilà, ah c'est magique. C'est Ok, suivant. On... Personnage suivant. Alors, l'Onegger va tout tirer là-dedans. Son canon, son, déjà, son gros. Donc le gros Frodo. canon, le D, 3 tirs. Moins 1 pourrit, attention. Hein. Et je fais qu'un tir. Un tir, moins ah, 1 pourrit. 8... Ah, mais je fly, du coup, ça t'annule le moins 1. Ah, par contre, je cible cette unité avec lui, j'ai oublié de le dire. Hein. Oui. Lui, il cible ici pour avoir le plus 1. Oui. Ah non, j'en ai pas besoin parce que t'es volant. Oui. Donc ça marche. Euh, force de 10 sur du 3, plus. une sauvegarde à moins 4. Un vu à 4, s'il vous plaît, monsieur. Euh, alors, on ne le voit pas beaucoup sur les, derniers tours, là, sur les deux derniers tours, mais les PV que tu m'enlèves sur les temps se font qu'avec des armes de saturation de Doms. Ouais, dès euh... que c'est des gros pruneaux. Ouais, donc, là, donc quoi du coup, c'est la mitrailleuse de Lonega parce que j'ai tout fait tirer ici. Euh, les trois, j'ai moins un pour toucher, oui. donc, mais j'ai plus un grâce à lui qui cible ça. Okay. Donc les trois passent. Yes. On est sur du 4, on est sur du 5. Une sauvegarde, s'il te plaît, tu me la rates. Je veux pas perdre de temps. Et je ne perds pas de temps. Je n'en peux plus. Donc là, attirer, à attirer, à, à qui le tour là ça je vais... Tous les petits persos vont tirer là. Bon, Il y a un petit skitari là Ouais, donc il a tir rapide, donc c'est deux tirs. Donc il a plus un pour toucher, plus 1, moins 1 vu que tu un... bon bref Oui, sur du 3 Ça okay. passe, on est encore sur du 5 Allez, une sauvegarde S'il te plaît, s'il te plaît Je ne veux pas mourir avec mon temps Il veut pas, il veut pas l'enfoiré Ok, pas, hein. ah, ensuite on passe euh, Le petit Injinser, lui aussi, il va mettre des taquets Donc il a un petit tir de pistolet ridicule euh, Qui touche plus un moins 1 Donc c'est sur du 4+, c'est raté Ok eh ben j'ai pas le choix, c'est la tristesse absolue, alors il lui reste 2 PV hein. euh, J'improvise mais je suis en PLS Le désintégrateur qui est ici Oui Va tirer avec toutes ses armes lourdes là Oui Pour finir le dernier PV Oui Et il va tirer avec toutes ses mitrailleuses Là Les, les 3 des 3 tirs de canon béléros ici Oui monsieur 2, 4, 5 5 Donc ça fait 5 5, tu touches à 3, il a on, pas de débat Ouais, on est sur du 3 Yes! Ça touche bien. Par contre, du baisses à 6, 5. On est sur du 5. Allez. Une ah sauvegarde à là moins 1. Voilà. Bon, si ça y un vu à 4. dégâts. Rate la s'il te plaît, s'il te plaît. C'est mon Nightbringer. Je ne veux pas qu'il meure. Allez, t'as trop tanké, t'as trop tanké. Ah, oh, mais il continue de tanker! Hein. Désolé. Cochon, Alex. Ah, le saligo. Et donc, après, on a les petites tir. <rire> non, non, le, le... d de décitir. grosses armes oui. dégueu. Allez, hein. Deux, c'est nul. Je vais pas y arriver. Hein. Euh, les deux touches, on est sur de la force de 7, on est sur du 4 Yes Deux sauvegardes à moins 2 Arrête avec ton tanking de 4 plus vu. Je ne Arrête. pas Arrête ah, D3. il meurt, ça y est, là, je, il reste PV Ouais c'est bon Donc euh, excusez-moi, c'était bien, bien les armes lourdes Donc comme il l'avait dit, oh, c'était oui. bien sûr le Nightbringer Donc c'est lui qui meurt sur un 4 plus Oui, il, il, explose. Fait, il explose Et donc il fait des 3 mortels dans mes guerriers ça fait deux guerriers qui sautent et forcément, bah, j'ai pas de protocole sur ce genre d'attaque. Je suis lancé, je m'arrête plus. Donc toutes ces mitrailleuses comme prévu vont tirer sur lui. Donc là, moins 1 pour toucher. 6, 7, 8, 9. Plus 1 grâce à lui parce qu'il est dans l'aura de 6 et je l'ai ciblé. Donc on est sur du okay. moins 1, plus 1, 3 plus. 3 plus. Et une jolie palanquée de 1. C'est pas fifou. Plus, nul. Tu blesses plus. sur du 5. C'est ça. Une sauvegarde. Ça suffira pas, je vais devoir aller le caquer. Hein. Oui. Donc tu m'enlèves un PV, il va devoir aller caquer et sur reste, ce temps. Et il me reste à tirer ici, on le fait rapidement. Allez, on va faire ça hors champ et on se retrouve à la fin de ton tour pour voir ce que ça a donné. Alors, je vais perdre, mais avec honneur, j'ai flingué les deux ctanes. Il faut savoir que, merveilleuse phase de, de, de cac. c'est... Mini skitari qui a fini le c'tan avec un, un, une claque, une, balle, ouais. une claque dans la gueule. Moi j'ai plutôt un tacle au niveau des, des talons, vraiment. Oh, euh, j'ai visé, visé le genou, c'est terminé. C'est terminé. Donc plus de c'tan sur la table. Par contre, il lui reste toute son armée qui est, qui est revenue au fur et à mesure, mais il n'y a plus de c'tan. Yes. Et ça, c'est une satisfaction personnelle que j'apprécie. Au niveau du scoring, qu'est-ce que tu vas nous faire de beau Au niveau du scoring, je fais quand même les cartes de table, alors pas les quatre, mais grâce à mon petit copain le Stalker. Donc tu vas faire deux points. Euh, je fais deux points. Oui. Euh, en termes d'attrition, bah du coup j'enlève quand même d'octane. donc euh, ton, ton T5 va pas être forcément... Euh, tu pas forcément l'attrition sur le T5, je ouais. crois que c'est la première fois que je vais te le prendre. On verra, on verra. Euh, je tiens aucun objet au milieu de table, donc la mission secondaire c'est réglé. La partie s'arrête là, je passe la main à Alex pour son dernier tour. C'est parti. Ok, donc début de mon tour 3, j'étais à 0 points de com, je repasse à 1, je mets 15 points de primaire puisque je tiens trois objectifs, enfin je tiens deux objectifs et plus que mon adversaire. Donc ça, c'est cool. Euh, ensuite, globalement, ce que je vais faire, je vais activer mes auras, à savoir je vais faire regagner des 3 euh, figurines sur ce pack-là, donc il va repasser à full effectif. Et globalement, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais bouger mon noble parce que je vous rappelle que je n'ai toujours pas… Utiliser mon voile des ténèbres, qui m'a coûté un point de commandement pour avoir ma relique supplémentaire. Et donc, en fait, je vais bouger mon noble par ici, je vais bouger mes troupes par ici, je vais les faire FEP, et je vais venir me mettre ici, dans son groin, et je vais tuer, en gros, ces deux personnages-là, plus lui, ce qui va me permettre de mettre trois points d'attrition. Ça, c'est plutôt stylé. On se retrouve à la fin de mon tour. Ok, donc on arrive à la fin de mon tour globalement, comme je vous l'ai dit, le but c'était en fait d'utiliser mon voile à la fin, pour arriver ici et faire un maximum de kills, ça a bien marché, puisqu'en fait euh, j'ai désengagé ici euh, pour euh, en fait faire un cercueil sur le véhicule à qui restait deux PV, et avec le pack qui est arrivé, j'ai utilisé mon dernier point de com pour leur faire faire des blessures automatiques sur des euh, touches à 6+, plus. Euh, donc voilà, ça m'a permis d'enlever le châssis, d'enlever les deux persos, il a réussi à sortir un gars, qui va faire son test d'attrition. Oui, monsieur. Commandement 7. <rire> il a perdu 4 copains. Eh ben, écoute, il tient. Voilà, oh il tient. C'est pour l'honneur. Il est vaillant. Il sait que ça n'aurait pas duré. Mais bon, voilà. Donc, pour ce qui est du scoring, en gros, je vais remettre 3 points à l'attrition. Ce qui fait que j'ai réussi à le mettre sur les 5 tours. Ça me fait 15 points, je l'ai mis au maximum. Ensuite, en pétant ce dernier véhicule-là, ça va me permettre de refaire 3 points sur les véhicules. Ce qui va me permettre encore une fois de mettre le maximum de points sur les véhicules. Donc, je remets 15 points sur cet objectif-là. Et je vais réussir à mettre 6 points sur les quarts de table puisqu'il y a 1, 2 et 3 quarts de table qui ne sont pas occupés. Puisqu'il n'est pas entièrement dedans. Du coup, ça me permet de mettre 6 points supplémentaires et de mettre 10 points. Je vous propose qu'on se retrouve immédiatement pour le débrief de game et l'annonce des scores. On se retrouve pour la fin de cette partie, pour le débriefing. Alors, annonce du score. Euh, première sortie sur la chaîne pour les Necrons. C'est vrai qu'on on, t'a pas ménagé. Euh, je t'ai sorti une liste qui, qui est aussi l'aboutissement de réflexion avec d'autres joueurs Necrons. Oui. On a tendance un peu à vouloir optimiser le truc. Ah, c'était costaud. C'était costaud. Euh, en tout cas, euh, d'ores et déjà, merci à toi d'être euh, revenu sur la chaîne une nouvelle fois. Ça fait super plaisir. Pas de et surtout de jouer le jeu, de nous sortir de nouvelles armées, de vouloir diversifier, même si tu joues le même codex, bah de, de tenter d'autres choses. Ça, c'est super intéressant. C'est vachement enrichissant pour les joueurs de manière générale. C'est aussi, je pense, qu'on attend du jeu, euh, qu'on qu ne soit pas là à se, à se mettre sur le groin avec des listes déjà prédéfinies. Donc voilà, c'est vraiment cool de souligner cet aspect-là de recherche de listes, de réflexion. Ça, c'est plutôt cool. Concernant la partie. Alors euh, fin du score 85 pour les Necrons à 57 euh, de ton côté pour le culte Mechanicus. Euh, je suis assez satisfait du gameplay Necron. Euh, je trouve que certes les C'tans sont des figurines très fortes, mais elles amènent quelque chose de très intéressant dans le jeu Necron parce que moi ce qui me faisait peur, notamment sur ce type de liste là qui sont un peu plots, un peu endurantes, c'était de me retrouver en fait avec des unités que je jette sur des objectifs qui sont pas létales, mais en fait qui vont pas mourir, ou du moins très lentement. Mmh. Et en fait, le temps amène dans cette liste euh, de la mortal wound, du corps à corps dur et fort. Je crois que j'ai pris une trentaine de blessures mortelles Et une grosse, grosse mmh. pression mmh. sur le corps à corps. Donc, c'est en fait, le temps rend la liste très plaisantagée. Je me suis vraiment amusé. Mmh. Et donc, euh, mmh. donc, voilà pour ça. Euh, globalement, je pense que c'était... Au niveau du gameplay, c'était à ce à quoi je m'attendais au niveau de la partie. Je pensais vraiment temporiser un petit peu milieu de table jusqu'au T3, T4 et mmh. après avancer. Euh, voilà ton ressenti sur cette game. Alors moi j'ai passé un très très bon une très très bonne game, très oui. agréable, surtout que voilà j'ai découvert le Necron V9. Alors j'ai joué beaucoup contre le Necron V8, mais ça surprend, c'est pas les mêmes mécanismes. Oui. Euh, J'aimais beaucoup ma liste, j'aime toujours ma liste. Je suis sorti de ma bulle martienne, je me suis projeté, euh, j'ai essayé d'être dans le Control Map, donc euh, j'ai fait mes scores, mes, mes missions secondaires oui. de Control Map. Brouilleur et... Euh, euh, j'ai fait. Oui. Alors la contrepartie, je m'en suis rendu compte sur cette partie, c'est que tous les points que je t'ai donnés, c'était avec des petites unités que j'éparpille sur la table, oui. et ça t'a permis à chaque tour de faire l'attrition. Donc il faudrait peut-être que je reconsidère un peu ma façon de jouer, est-ce que c'est bien d'aller faire du control map si c'est pour te donner l'attrition cadeau. Parce que là, tu as fait tes 15 points, j'ai fait mes 15 points, donc bref, on s'est annihilé. Euh, ensuite… Tu fait 10 points de brouillard en plus. J'ai fait 10 points de brouillard, bon. Moi je pense que ce qui manque à cette liste-là, c'est en fait juste le tanking sur les objectifs. Et je pense que ce qui peut être intéressant, tu l'as dit, ce fameux laser à neutrons n'est pas super intéressant, là... c'est potentiellement go gonfler le pool de Breacher. Parce que je trouve que c'est une unité qui est vraiment cool, en du 5, 3 PV, save à 3, il euh, y a peut-être moyen en plus de leur mettre une invulnérable, il me semble, avec un trait de seigneur de guerre mmh. ou quoi. Mmh. Et je pense qu'aller chercher un petit peu de tanking euh, d'infanterie lourde que tu peux poser sur les objectifs, qui peuvent tirer, ça peut être intéressant pour cette petite-là. Après c'est une piste parmi tant d'autres. Alors hein. j'avais l'habitude de jouer avec euh, 3x5 breachers. Ouais. C'est tanky mais c'est pas assez moins rigolo je trouve. Oui, ça, oui, ça oui. J'avais envie de, de me marrer, j'avais envie de balancer voilà, débarquement dans mardi, euh, mes fulguries dans mon transport. Alors t'en as bloqué un sur le côté qui a servi à rien donc euh, la tristesse pour moi. Les désintégrateurs qui permettent de se déplacer, de tirer sans ligne de vue. Les breachers c'est sympa, c'est un gros sac de points. C'est pas super létal, ça ouais. prend les objets. Euh, je voulais essayer de commencer à m'en débarrasser un petit peu, il faut en garder, mais j'avais envie de, de balancer du, du Dune Rider avec du Skitari dedans qui se pose sur les objets, des Fulguris qui viennent de donner des tatanes. Il euh, y a des listes assez méta qui tournent, hein. full Dune Rider avec ouais. du Skitari oui, du, oui. du Corpus carré, ouais. et des listes à l'opposé qui partent sur du full Breacher. Euh, J'ai essayé de faire un mix un peu des deux, et voilà, le et spam euh, du Breacher ça me Et c'est justement à, à ça où je voulais en venir, comme tu le dis, tu as des listes qui sont… En fait, moi je pense que d'une manière générale, ce qui nous propose, ce que nous propose Games Workshop autour de Warhammer 000 actuellement sur le format 2000 points, mmh. c'est des listes vachement caractérisées, vachement charismatiques. Spécialisées dans ce domaine. Et, et en fait, ouais, conceptualisées et donc. C'est difficile de faire un petit peu tout parce qu'on a tendance à pas le faire assez bien mmh. et alors que des listes qui sont comme tu le dis full transport, full mec qui débarque, bon il y a un moment où tu peux plus mmh. les gérer quoi, ça va sûr. ça va t'engluer. Ou alors bah, des listes full brécheurs très très endurantes qui tirent fort, bon bah il y a un moment où tu vas quand même te prendre la sauce. Alors, et de, euh... de la même façon, tu as pu me sortir une liste full guerrier sans lectane Oui, c'est euh, pas c'est pas un bon délire mais tu t'aurais tu, voilà, comme un fort Ça aurait pas été intéressant et, euh, et clairement après si t'as pas le, la, la saturation pour gérer une liste full guerrier, euh, voilà tu vas sais pas mais ça va être une partie c'est ça qui a manqué aussi à ma liste. C'est que j'avais beaucoup d'armes lourdes. Oui. Les balistes le Negger, l'Onegger, les désintégrateurs en dehors, des belleros, c'était quand même du disrupteur, donc mmh. c'est du lourd. Et en face, j'avais que de la masse. Hein. Donc, euh, mes armes lourdes, on savait rien. Je pensais voir une ou deux barges, des trucs un peu tanky. Et puis, tu as joué MSU, là où je pensais que ça serait un peu plus euh, gros plot, quoi. Ouais, ouais. Donc là, je me suis fait surprendre, hein, parce que j'ai mal géré euh, peut-être ma liste par rapport à l'éventualité du MSU Necron. Euh, je sais que si je dois rééquilibrer ma liste, je pense que je vais garder une unité de Stalker. Par contre, l'Onegger va, je pense, disparaître parce que j'ai déjà des gros plots avec les désintégrateurs ouais. et les Dunrider. Et à la place, il me faut du corpus carry. Et c'est ceux qui, euh, en réserve stratégique, arrivent, balancent une saucée de fou avec PA-2, le stratagème du psychico awakening. Oui. Et eux, je les ai achetés, je les ai eu, j'ai pas eu le temps de les peindre, mais clairement, reviendront. ils vont venir dans mes listes. Okay. Les corpus carry en plus des défugurés. Donc, on a inventé un nouveau concept. C'est pas le MSU, c'est le euh, MBU. Donc, c'est le multiple big unit. Oh. Euh, donc, voilà, ça, ça c'est fait. Euh, voilà, je vous rappelle les copains que si vous êtes tipeur, à partir de, du mois d'octobre, vous allez voir popper euh, des Tipeee News qui vont en fait vous orienter vers des vidéos euh, privées uniquement pour les tipeurs, en fait, dans laquelle euh, je vais vous apporter du contenu supplémentaire sur par rapport à ce qui se fait ici, où on va amener une réflexion un peu plus approfondie sur les listes, sur la construction, sur la lecture des codex, sur l'échange, etc., etc. Je vous rappelle que vous vous retrouvez sur Facebook, sur Instagram, voilà, ça, ça fait plaisir. Vous avez tous les liens dans la vidéo, le lien du Discord, évidemment, la table sur laquelle on joue, c'est My Scénary, lien et code promo dans la description, le tapis chez Games, les gars, lien et code promo dans la description. Un gros big up à Wacolor, notre partenaire service de peinture et à la boutique Maxirev. Pareil, vous avez des liens dans la description ainsi que des codes promo. Euh, voilà, merci encore à toi d'être venu. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous posez le big pouce bleu des familles. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux rapports de bataille sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.